Salut à toi, Seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative War Pour ce nouveau rapport de bataille, Edge of Sigmar, Titi vient avec ses idonettes pour envahir les terres de Gur. Volturnos lui-même vient collecter les âmes pour son peuple. D'agile, Aquelian le suivent. Un Soulscryer manipule les âmes pendant qu'une horde de trall et de rivers harcèle leurs proies. Et au sein de cette marée, l'avatar de la colère des mers. L'Eidolon déchaîne toute sa puissance sur ses ennemis. Frank, pour protéger les cités alentours, envoie son armée d'éternels de l'orage de la chambre sacro-sainte. Un seigneur Arcanum, sur griffe-chargeur, commande cette os légendaire. Les Libérators lèvent leurs boucliers, les Sequitors abattent leurs masses, les Évocators font tomber la mort. Un seigneur Relictor galvanise les troupes et l'élu de Sigmar, le Célestan Prime, écrase, galmarase sur les envahisseurs avec la puissance d'une comète. Les généraux s'affronteront sur le scénario premier son. Ils marqueront un point en tenant un site de pouvoir, un deuxième point s'ils en tiennent deux, et un point supplémentaire s'ils en tiennent plus que leur adversaire. Passons dès maintenant à la présentation des armées. Bonjour à tous, moi c'est Titi et aujourd'hui je suis venu jouer Idonet Deepkin. Donc mon armée elle se place dans la sous-allégeance fouettane qui va me permettre surtout de booster les morsures de toutes mes petites bestioles poissons qui sont sur la table où je vais pouvoir relancer tous les jets de 1 pour blesser pendant toute la partie, et durant euh, la phase numéro 3 de ma marée, donc du coup qui est euh, le moment où mon armée se boeuf au fur et à mesure du tour, je vais pouvoir relancer les 1 à la troisième phase, donc au troisième tour. Dans mon armée, du coup elle est leadée par Volchornos qui est tout simplement le leader de tous les idonettes d'Ikin, qui va donner notamment une très grosse bulle de relance des 1 à son armée à 18 pas, donc lui c'est vraiment l'ancrage qui va tout le temps être au centre de mon armée pour buffer tous les idonettes sur, sur quasiment la moitié de la table. Accompagné en personnage, il est accompagné par l'aidolon, l'aidolon qui fait de la magie. Donc moi j'ai jamais joué cet aidolon là, je joue plutôt celui de suite corps à corps d'habitude. Donc là je l'ai testé euh, sur, la part, sur cette partie là avec Franck. Euh, C'est un Eidolon du coup qui apporte plutôt un soutien magique et qui est plutôt euh, assez difficile à tuer mais qui est plutôt un aidolon de support par rapport euh, qui va essayer de soigner, de buffer un peu les unités à côté de lui, mais qui est pas trop destiné au combat, mais il se défend quand même un petit peu, il a quelques petits tirs qui sont sympas. Juste derrière, on va rentrer dans le cœur de l'armée, c'est-à-dire les murennes. Donc les murennes, j'en ai trois unités, j'en ai deux de défense et une d'attaque. Les murennes de défense, elles sont hyper costauds, elles sont très compliquées à tuer parce qu'elles vont ignorer les modificateurs. Donc c'est une unité que je vais vraiment utiliser pour surtout euh, bloquer les mouvements de mon adversaire, l'engager pour l'empêcher de bouger, etc. Euh, c'est vraiment une unité qui va vraiment lui faire perdre du temps euh, dans, sur la partie, c'est vraiment le but de cette unité-là. Les murets d'attaque, elles ont eu un autre point, parce qu'elles sont accompagnées par un autre personnage, qui est le sous Scryer, qui va permettre de les mettre en frappe en profondeur, c'est-à-dire je vais attaquer par un flanc, et elles vont pouvoir les accompagner et lui va booster la distance de charge de ces unités-là euh, les murentes d'attaque sont très bonnes quand elles chargent donc le but ça va être d'arriver avec ce personnage-là, de les aider à charger et de pouvoir faire beaucoup de dégâts durant cette charge-là donc là c'est vraiment plutôt une unité un peu marteau, comme on peut dire dans la liste pour essayer de débloquer les situations ensuite on passe sur la partie Namarty donc euh, tout ce qui est Akylian c'est tout ce qui est monté sur des, sur des différents poissons et tout la partie Namarty c'est les elfes qui sont à pied donc là j'ai des rivers qui sont des tireurs qui sont très bons à courte portée et les Namartitral qui sont la ligne de l'armée basique qui est vraiment, sont très forts contre certains types d'unités mais là je pense qu'ils ne vont pas survivre très longtemps contre les tiers de Franck donc vous n'aurez pas trop l'occasion de voir ce qu'ils vont faire. Euh, ces unités là elles sont hyper importantes parce qu'elles rajoutent beaucoup de présence, de points de vie sur la table alors que les idonettes ont assez peu de figurines donc ils m'apportent surtout un peu de souffle au niveau de la masse et de la prise de table donc ça c'est vraiment euh, ça va être un peu mes écrans et ceux qui vont pouvoir se sacrifier ils valent pas, pas très cher donc c'est plutôt sympa. Ensuite je suis accompagné par un requin euh, tout simplement pour m'apporter le tir qui empêche l'épine. Ça c'est vraiment une arme qui est. C'est peut-être une des meilleures armes de tir du jeu parce qu'elle permet vraiment de contrôler son adversaire durant la phase de combat. Euh, donc euh, ce requin va être vraiment essentiel pour ça, donc je vais essayer de le fiabiliser au maximum. Et sinon il tape un petit peu et quand les cibles sont blessés, il s'améliore en plus. Donc c'est vraiment une unité qui est sympa et qui va en plus assez vite. Donc ça va permettre de une unité un peu d'appoint qui va venir aider sur certains points de combat un peu compliqués. Et après on finit par la tortue. La tortue qui est euh, un des meilleurs monstres du jeu en cette V3. Elle est très tanky, elle a du tir, elle frappe très bien au corps à corps. Donc, elle, ça va vraiment être une, aussi une pierre angulaire de mon armée parce qu'elle me donne un bonus de sauvegarde. Donc, elle est et en même temps au centre et en même temps, ça peut être vraiment être un marteau et une enclume. Donc, elle, elle fait tous les rôles, elle fait un peu tout. Euh, voilà, tout simplement. C'est assez difficile de trouver un rôle, mais elle fait vraiment tout, elle va faire du scoring et faire des dégâts. Donc, euh, on attend beaucoup de cette tortue-là durant cette partie. Surtout, ça est le seul monstre sur la table pour le royaume de Gur. Donc, on lui souhaite le meilleur. Voilà, je suis à 2000 points sur 2000, j'aurais pas de triomphe durant cette partie. Euh, et du coup, voilà pour ma liste. Et j'espère qu'on va surfer sur les vagues avec les petits poissons. Et du coup, je laisse la. Partie à Franck qui va présenter son armée Stormcast. Salut à tous, c'est Franck. Aujourd'hui, je viens pour pêcher au marteau puisque je joue les Éternels de l'Orage. Euh, alors, euh, liste un peu atypique, euh, on n'a pas beaucoup l'habitude de voir parce que je vais jouer surtout du Sacro-Saint. Euh, voilà, c'est pour dire au revoir à la V2. Euh, du Sacro-Saint, commençant donc par son général qui est un Lord Arcanum sur Griff chargeur. Donc, il sera le sorcier de mon armée, ce sera le seul. Euh, il possède un tome d'arcane qui lui permet d'avoir un cast en plus et un dinaï en plus. Euh, accompagné de cela, euh, un lord relictor, le fameux prêtre des, Storm, des, des stormcasts, euh, qui lui permet d'avoir plus un à la prière. Il connaît déjà deux prières de base, plus une troisième que je lui ai donnée qui est la translocation, qui lui permet de, donc, de, de téléporter une unité. Euh, c'est une mécanique que je vais ré réutiliser plusieurs fois puisque l'autre QG c'est un, un, un Knight Vexilor qui, euh, qui peut avec son, son pénon de l'orage euh, téléporter une unité de la même manière euh, et le chargeur peut le faire aussi donc euh, là l'objectif c'est de pouvoir euh, compenser la, le manque de mobilité des Stormcast face à une armée qui est très mobile, qui se projette très facilement et réussir à aller à droite à gauche qui va lui faire euh, me courir après, euh, ce qui peut être assez original pour des mecs en grosse armure. Euh, ensuite, en termes de QG, euh, bah, j'ai ma force de frappe, le Célestan Prime qui va être là pour faire son boulot de Célestan Prime, c'est-à-dire faire voler son marteau et balancer des comètes. Euh, voilà, C'est la grosse force de frappe de l'armée euh, qui va, j'espère, euh, rester le plus longtemps en, dans les cieux pour euh, être de plus en plus fort. Euh, voilà, on verra ce que ça donne. Euh, accompagné de tout ceci, euh, donc, en termes de lignes, j'ai deux unités de Liberator, simples, en, en marteau bouclier. Euh, ça va me permettre d'avoir un peu de résilience. Ils, sont, ils ont quand même une, un bon, une bonne tuckiness ils ont une sauvegarde à 3, euh, deux PV chacun. Ça, et pour, le coup, ça, leur, pour leur coup, c'est très intéressant. Euh, donc ça va me faire des lignes pas chères qui, qui pourront tenir les points. Euh, et euh, résister aux vagues successives de, de petits poissons. Euh, autre unité là, ça aussi, une bonne frappe, c'est les sécoutors, donc euh, de la chambre sacro-sainte. Euh, eux qui ont la capacité de soit renforcer leur défense, soit leur attaque, qui seront, euh, je pense, je, je, je les placerai euh, en, en, en frappe en profondeur, en FEP, fait, euh, puisque c'est aussi la, la, la capacité des cas c'est bien sûr de mettre la moitié de l'armée en, en réserve. Euh, voilà pour ce qui est de la partie euh, corps à corps. L'entre-deux, on a une, une équipe d'évocateurs euh, qui sont donc des, une unité de sorciers qui ne connaissent qu'un sort qui permet de rajouter euh, plus un à la blesse mais qui ont une capacité de frapper dur puisque dès qu'ils qu font une blessure, enfin euh, dès qu'ils participent à, à un combat euh, je peux faire des BM euh, en fonction du nombre de, de figurines dans l'équipe adverse donc c voilà, ils peuvent, ils peuvent euh, faire peur, faire... Euh, faire des choix euh, voilà et donc euh, refuser euh, certaines zones de la map euh, Donc et enfin le tir j'ai donc deux balistes voilà c'est des gros dangers euh, où qu'elles soient ça tire à 36 pouces en monotir ou euh, 2d6 en, en, en multi à 18 pouces euh, ça peut faire très très mal ça peut facilement raser des petites unités euh, voilà, ça peut être un danger aussi là aussi c'est pour euh, toujours mettre de la pression et enfin, des castigators, les grosses arbalètes explosives là, euh, qui font bah, justement des tirs explosifs, euh, qui peut être aussi une bonne épine dans le pied. Et surtout, euh, tout ça, c'est des sources de, de déchaîner les enfers, qui peuvent dissuader aussi parfois euh, des charges, ou en tout cas réduire fortement la létalité euh, qui pourrait suivre après une charge. Voilà pour ce qui est de mon armée, euh, bah, on se retrouve tout de suite autour de la table pour la présentation du déploiement. On est donc autour de la table, euh, le déploiement a été fait, euh, Titi est-ce que tu peux nous présenter ton déploiement donc Ouais, bien sûr, euh, du coup mon déploiement est un peu classique pour quelqu'un qui ne va pas <rire> commencer la partie, j'ai essayé de mettre mon décor ici, qui me permet de mettre mes euh, nombres à l'intérieur, qui vont être du coup la première cible de parce qui va être obligé de tirer dessus, si euh, en tout cas il reste en face de moi, et derrière j'ai mis les unités de murenne de défense qui sont euh, sur les côtés pour être potentiellement une autre cible si jamais il y a des frappes en profondeur qui arrivent avec les la règle des Stormcast. Derrière j'ai mis tout le reste, euh, à savoir que j'ai choisi comme unité prédatrice, la tortue, de long et Volturnos, euh, plutôt des unités qui oui, sont de survivre, parce que du coup ça gagne des points, le reste étant potentiellement euh, assez facile à tuer. Et dans mon déploiement, ce qui est important, c'est que j'ai décidé de mettre le euh, sous ainsi que les trois murines d'attaque en attaque on va dire de flanc, parce que c'est pas vraiment une frappe en profondeur, et pour arriver par un bord de table à la fin de ma phase de mouvement. Voilà. Pour, ma, pour mon déploiement, et du coup je, je déciderai à la fin de laisser Franck commencer, mais ça ne le savait pas encore. <rire> <rire> euh, et ta grande stratégie ça bah, Ma grande stratégie c'est de contrôler le plus de décors euh, sur, sur la table, donc c'est à la fin de la partie, vraiment au dernier tour, où je, on devra quoi, contrôler le plus de décors possible, sachant qu'on a décidé avec eh, Franck que les trois décors qui sont là euh, seront des décors sur lesquels on ne pourra pas se poser, donc il faudra être à un pas, enfin directement être collé à ces décors-là. Voilà. Et donc je pense que c'est une des seules parties depuis le début de la V3 partout dans le monde où on utilise cette grande C'est ouais, un peu spécifique. Euh, euh, c'est assez rare, donc mais c'est voilà, original, c'est cool. Oui. Euh, très bien, voilà. Donc pour ton déploiement, pour ce qui est du mien, alors moi j'ai qu'une qu partie de mon armée qui est sur la table puisque j'utilise la règle des, des Stormcast qui fait que j'ai une unité sur deux qui est en FEP. Donc euh, j'en ai mis 4 euh, en FEP avec le, le Célestamp Prime euh, en plus. Pour ce qui est du déploiement j'ai posé une petite équipe de, de libérator qui vont aller à, essayer d'attraper le point le plus rapidement possible mmh. euh, essayer de faire du point le plus vite parce que je pense que moi je vais avoir très peu de mouvement. Euh, enfin je vais être très désavantagé par rapport à la prise de la table donc il faut que je me dépêche de, de faire du de scorer au départ et après profiter de ma, ma résilience pour euh, pour résister le plus longtemps possible mmh. euh, ensuite j'ai fait un, le gros mon armée pour l'instant et sur cette zone là euh, c'est euh, donc ici Liberator, deux, deux balistes, les Castigators, donc ça c'est une, une grosse place de tir, euh, accompagné de euh, Griff Dog, je crois maintenant en français, ou euh, Hound pour <rire> les anciens, euh, qui ont la particularité donc, de permettre de faire euh, une espèce d'Overwatch, enfin euh, de, de scan pour les Zor 44. Super super, <rire> ouais, <c 'est> super <rire> Overwatch. C'est super Overwatch, c'est-à-dire que... Si une unité faible arrive sur la table à 12 pouces euh, 2, toutes les unités à 12 pouces d'eux-mêmes euh, peuvent euh, tirer, c'est les du tir. C'est-à-dire ces trois-là, si quelque chose arrive à 12 pouces 2, pourront euh, faire très très mal euh, hors phase. Mm. Euh, bon, je ne pense pas du coup que Titi va venir par là. Je, je, je, je polarise mm. euh, ces déploiements euh, de l'autre côté de la table. Mm. On verra, euh, peut-être qu'il me sortira un petit coup de Trafalgar, je n'en sais rien. Donc ma grande stratégie c'est euh, Hold the Line, donc je dois.. Une de mes unités de ligne doit rester en vie. Euh, alors, le problème, c'est que il faut que j'envoie mes unités et il faut que je les sauvegarde. Donc, euh, parce que j'ai très peu enfin, je suis juste en casse donc j'ai pas non plus euh, masse de monde, mais bon, j'avais pas d'autres. Oh, deux armées d'élite. Voilà, c'est de l'élite, c'est de l'élite. Euh, mes unités prédat... prédatrices, ça sera donc. Euh, les stamp ici, euh, enfin les, les libérators, la deuxième unité de libérators et les castigators, ouais. vu que je ne peux pas choisir d'unités euh, qui ne sont pas sur la table. Ouais, ça c'est un peu dur pour le... enfin, ouais. C'est pas, pas facile. Ouais, pour pas, le... Ça ne met pas en avant le... Ouais, ça c'est un peu voilà. compliqué pour toi. Euh, voilà pour ce qui est du déploiement. Ouais. Euh, on attaque tout de suite le tour 1. Ouais. Pour ce qui est de ma tactique de bataille, je vais prendre expansion agressive, donc je dois choisir deux points sur le champ de bataille et je dois les contrôler à la fin du tour. Donc ça va être ce point-là et ce point-là. Ok, ça marche. Pour ce qui est de mon action héroïque, mmh. je pense que je porte beaucoup de choix, si ce n'est euh, essayer de gagner un PC. Ok, avec qui Avec euh, Jean-Jacques ouais. ici, donc okay. l'ordre le, le, Lictor. Ok. Je l'ai. Oh, je vais essayer de faire la même chose avec euh, Volturnos. Non. Ah. Ben reste, sur la... reste constant. <rire> reste là-dessus <rire> Euh, donc il met euh, fin moi, à ma phase de ok et donc on peut passer tout de suite à la phase de mouvement on se retrouve juste après fin de ma phase de mouvement euh, j'ai beaucoup bougé hein, vous pouvez le <rire> noter c'est à dire que j'ai bougé d'à peu près 3 pas ici hein, je reste prudent j'ai replacé mes, mes libérateurs pour qu'ils puissent euh, faire un petit écran de toute ma zone de tir il est temps de les protéger au maximum et faire une zone euh, où ça fait un peu peur voilà euh, j'ai fait venir en FEP fait, euh, des FEP euh, mes évocateurs qui sont venus prendre le point pour faire ma, ma tactique hein. mmh. et j'ai envoyé donc, euh, mes libérateurs prendre le, le second point. Mmh. Euh, j'ai placé en équilibre mon relictor qui est une vue sur, la, sur le champ de bataille. Donc, <coughs> phase de tir, je vais euh, activer cette baliste mmh. euh, à qui je vais donner euh, plus un pour la touche. Pour la touche, ouais. Euh, et qui euh, qu vont attaquer euh, les, les petits gars puisque ouais. je n'ai pas le choix. C'est ça, on rappelle du coup que la des idées de on est toujours obligé de cibler l'unité la plus proche. Euh, et du coup là je suis en garnison, du coup t'as moins d'un pour me toucher. Il faut que tu donnes plus, un. plus un. Et comme euh, le système de marée, en va venir dessus, mais à chaque tour du coup l'armée de est a un bonus. Et là autour 1, je suis à couvert, parce qu'on arrive avec une petite brume qui. Brume avec un peu d'eau dedans. C'est encore un peu léger. Bien euh, donc c'est parti, c'est une attaque, donc en 3+, plus, 2+, plus. Oui, Moi j'utilisais un CP ah. pour me donner ah, donc plus donc c'est un point de coque que as utilisé Oui ouais. okay. Et du coup okay. moi j'utilise un point de coque pour me donner euh, Défense en règle et du coup tomber à 2+, plus de sauvegarde Parce qu'en gros ils ont 5+, plus de base 4+, plus que je suis en garnison Et 3+, plus que je suis à couvert euh, au tour Et du coup là je tombe à 2 Bien. Donc bah c'est parti, on tire donc, ça, Voilà. ça touche Ça touche, 2+, pour blesser. Ouais ça blesse c'est du coup ren moins, du... moins 3 du coup moi j'ai une sauvegarde à 2 qui passe à 5 c'est raté du coup je vais perdre des 6 dégâts des 6 dégâts 4. 4 non marty qui l'ont mourir 1, 2 pour un premier move 3 c'est satisfaisant euh, deuxième baliste donc je peux je peux pas redonner d'ordre celle là ouais. donc euh, bah, c'est du flat ouais. tu vas toucher à 4 aussi enfin, 4 c'est parti mon gars c'est bien là. de plus c'est bien. Et toujours une sauvegarde à 5. Sauvegarde pas. D6. Oh. Un mort, c'est drôle. Oh. Oh, on ne peut pas être parfait. C'est comme ça. Euh, voilà pour ce qui est de ma phase de tir. Mmh. Ma phase de charge, bah, elle est un peu compliquée. Ma ouais. euh... phase de brèverie. Euh... Des... Euh... Phase de brèverie, moi j'ai 6. Plus 1 avec Volturno, c'est plus 3 euh, avec le l'Eidolon de, de, la, de la tempête. Euh, ça me fait 6 et 4, 10. J'ai perdu 5 modèles. Et donc sur un site j'en perdre un plus. Fin de la phase de préverie. On passe bah, tout de suite au scoring. Hein. C'était un tour ouais. de, un très très court pour moi. <rire> euh, bah, je tiens euh, deux points. Donc déjà je réussis ma tactique euh, qui me rapporte, je ne sais plus. Deux points. C'est deux points. Ouais. De... Alors, donc je marque deux points de tactique euh, pour euh, les deux points pris. Mmh. Ensuite, je tiens un point euh, de points. Ouais, donc, et plus, plus que moi. Et plus que toi. Donc, donc, ça, ça 3 fera points 3, points, plus 2, 5. 5 à 0 pour les. Stormcast éternel. On peut s'arrêter là, merci de bien le. <rire> euh, bah très bien, écoute, bah écoute on attaque tout de suite sur ton tour. Ouais, C'est parti pour le tour 1, euh, La tactique de bataille, je vais prendre monstre capareur avec ce monstre-là. Donc Le but, ça va être de prendre cet objectif-là. Pour l'instant, il n'est pas contesté, donc ça sera assez simple. Euh, et ensuite, en action héroïque, je vais choisir de... Euh, je n'ai pas été forcément très blessé, etc. Je vais choisir de prendre un CP avec Volturnos toujours sur un 4, il a toujours pas envie. je dit reste constant, c'est bien. Et très constant. Euh, bah moi je vais faire de même. Et je regagne. Ok. Et du coup ensuite je vais lancer des sorts. Euh, du coup mon idolon va lancer euh, un Mystic Shield sur le, la tortue. 3, 4, 5. Euh, il va décider de relancer. Il a l'habitude de relancer. Si jamais il relance, il ne regagne pas de PV, mais c'est pas très grave. Comme tu as beaucoup de dissipation, on va essayer de faire mieux. 7, c'est beaucoup mieux. Donc euh, je vais essayer de dissiper euh, son sort. J'ai fait 7. fait 8. 8 c'est parti. Voilà, c'est pas réussi. Du coup, on va faire un mystic qui va aller sur la tortue. Donc il va gagner plus en sauvegarde. Zut Et ensuite, c'est tout pour ma phase de commandement. Du coup on va pouvoir passer à la phase de mouvement. Et donc on se retrouve tout de suite après. Du coup, fin de la phase de mouvement idonette. Euh, du coup, alors on a. Comme il y a une première frappe euh, profondeur de Franck qui est arrivée ici, on a gentiment décidé d'aller un peu plus de ce côté là euh, j'ai pas trop envie de me faire distancer au point du coup j'ai fait rentrer les 3 murines d'attaque avec le sous euh, dans ce coin là, le but ça va être vraiment de reprendre ce point, là je sais pas si j'arriverai à tuer ça mais l'important c'est surtout de reprendre le point pour rester dans le dans le move des, des points de victoire ensuite ici on est resté une bulle un peu conservatrice pour empêcher surtout un peu les les frappes derrière là qui, qui vont vite fait arriver et faire assez mal la tortue est venue avec un petit écran de tral juste devant ceux qui restent en vie on se rappelle du coup qu'il sera obligé de les cibler au tien, hein. donc euh, il devra sacrifier une unité qui va tirer dessus. Euh, ça peut être intéressant. Euh, Volturno, c'est le seul à avoir utilisé un, un point de commandement pour courir à 6, euh, pour venir ici, pour donner sa future bulle ici quand il y aura des combats. Euh, voilà, Et le reste n'est ne, pas à portée de tir, sauf la tortue. Donc la tortue va faire tous ses tirs qui vont tirer euh, dans l'unité de tireur qui est là. Oh, pardon. Ah bah, si tu me les tues avant. Et j'essaie d'en tuer non, déjà à l'avance. Et du coup, on va toucher à euh, euh, savoir si toi tu veux mettre un bonus ou pas. Euh, ouais, je vais mettre un D'accord. Donc il reste un point de commandement à Franck. Et du coup, ça sera du non, deux, deux, points pour moi. deux points. Du 3 pour l'ancien. Parce qu'on a apporté de Volturnos. C'est pas mal, il y a tout. Oh, C'est correct. Ouais. C'est ça. Et ça va blesser à 3 plus. Donc ça fera 4 et 2, 6 blessures à arène moins 1 pour un dommage. On faire un fait mort. Du coup, on peut passer à la phase de charge. Donc là, on va utiliser l'aptitude du sous qui est juste là, qui va désigner cette unité de Liberator. C'est ça Ouais, <rire> c'est ça que je me, je, me, je, me fasse, je me fasse pas avoir par les noms. Liberator, du coup, toute l'armée idonnette euh, qui est à 12 pas de cette unité va gagner plus 3 pour la distance de charge. Donc les deux unités, eux, ils sont entrés à 9 et eux, avec leur mouvement, ont réussi à arriver à 9. Donc on a deux charges à 6. On va commencer par les murines d'attaque qui sont les plus importantes. Euh, 7 et 3 10 donc ça va réussir et ensuite on va faire euh, les murènes de défense cette fois 8 et 3 11 donc on va résoudre euh, ces charges là et on vous retrouve juste après vous as réussi ta charge ouais. on passe tout de suite à la phase de combat mmh. euh... donc, donc, du coup phase de combat je vais commencer par activer les murènes d'attaque elles vont décharger leur lance donc ça c'est une fois par partie au début de la phase je vais jeter un dé par figurine sur un 3 ⁇ plus ça fera une BM et sur un 6 ça fera des 3 on va acheter 3 dés ça fera euh, D3 plus 1. Donc on va acheter pour le D3. Et donc ça fera 2, ça fera 3 blessures mortelles dans l'unité. Bah c'est pas gentil. Euh, donc ça me fait. Donc c'est 2 PV, ouais. Donc ça me fait un mort et un qui tombe à 1 PV. Ouais. Euh, donc pour profiter des règles des, des stands je vais choisir de tuer celui-ci. Ouais. Euh, qui, qui va donc euh, d'abord. On va voir s'il tape en mourant. Donc c'est sur un 4, ça. Non. non. Coup, et... il explose. Il, il explose parce que est un, voilà, il est ramené à la forge, à l'enclume, et non. non. Okay. Voilà, c'était <rire> très intéressant. Ensuite, 2, 4, 6, 7. Donc moi je vais taper du coup maintenant. Au moment où je vais taper, je vais utiliser un point de commandement pour me donner plus un pour à la touche sur mon unité. Et du coup je vais cibler cette unité là. Est-ce que tu veux te donner plus 1 en sauvegarde euh, Oui là tout de suite, là oui. Ok. Ça marche. Du coup, moi j'ai touché à 2 et relance d 1 parce que j'ai fait attention à rester dans la bulle de Volturnos qui est une bulle de 18 pas. 2 relance D1. Ça tombe bien. Hop, un relance 1. C'est la marque de la chaîne ici. Hein. <rire> et ensuite 3 pour blesser. Ben, C'est pas génial. Ça fera que 2 blessures. À, par contre, Ren-2 pour 2 dommages, s'il te plaît. Ren-2, je suis à 2, donc ça fait 4. C'est ça. Et ça fera un stamp -casse qui va mourir. Un qui va mourir. Donc sur un 4 il tape. Ouais. Donc ça va être. Non. Euh, non. Et donc, ça va être lui. Ouais, et explosion. Explosion. Non, non ça non. ne fait rien, les gars. Allez, hey, oh Ensuite, on a les euh, morsures. Donc, il y a 3 petites bestioles en dessous qui vont taper. Donc, pareil, relance des 1. Hop. On touche à 2 parce qu'on a utilisé un CP. On blesse à 3. Il y a une blessure à Rennes-1. Et je relance les 1 <coughs> parce que je suis en fouettane qui est mon allégeance. Donc, ça fait une blessure à Rennes-1 pour d 3 dommages. Alors, Rennes-1, donc ça me fait du 3+. C'est bon. C'est ça. Et ensuite, on a 3 des 3 attaques. Comme ça, c'est les queues. 3, 4, 5, 6. Ils vont toucher à 3 plus donc à 2 plus relance des 1 toujours non oh. doublasse relance double doublasse ouais, <rire> et euh, bah une blessure euh, sans reine cette fois donc de plus évidemment et bah, voilà donc ça va tuer un dernier euh, c'est parti donc ça me fait 5 attaques ouais 3 plus, 4 plus mmh. euh, bah, c'est ça et donc 4 plus. Mmh. Ah euh bah une. Et ça fera une sauvegarde. T'as pas de rennes. REND euh, moins 1. Moins 1, ça fera une sauvegarde à 5. Bah celle Là. Du coup les murennes de défense maintenant vont s'activer pour leur deuxième unité. Elles vont taper. Dresse en case. Donc là on touche à 3. Plus. On a toujours la relance des 1 ici. Et on blesse à 3. Donc ça fera 5 sauvegardes pour toi Franck, euh, sans rend. Donc euh, bah de plus du coup. ouais du ouais, Ensuite, on a les attaques avec un petit peu de rennes ça va peut-être nous aider. Une seule qui va blesser à ah, rennes moins 1. 3 plus. Ça va bien. Et 3 des 3 attaques, ça c'est toujours lecture, c'est les mêmes que ouais. tout à l'heure. 3, 4, 5, 6. A ah, 3. Toujours relance des 1 avec Volturnos. Non. Et 3 blessures sans haine encore une fois. Un, un pèvre de la bombe. Du coup, euh, phase de morale, je vais utiliser donc un PC pour, euh, pour m'assurer que bah, je n'ai pas de fuite là. Mm -hmm. Parce qu'il faut quand même que je reste sur ce point là. Ouais. Et, Et le fait de garder les murennes sur moi là, ce n'est pas chose. C'est peut-être une bonne chose, ouais. surtout que j'ai beaucoup de mal à les tuer. Euh, ensuite, phase de euh, morale, du coup, tu t'es musé, Moi, j'ai pas eu de perte à ce tour là, donc tout va bien. Euh, ce qui va se passer, c'est qu'en termes de scoring, du coup, je réussis ma tactique ici. Parce que j'ai ma tortue qui vient mettre un petit pion là. Je te vois cet objectif là, parce que j'ai 6 figurines contre 2. Je tiens du coup deux objectifs, plus que toi, donc ça me fait trois points sur le primaire, on va dire, de ce scénario-là, et deux points tactiques. Ça fait points. 5 à 5, on a égalité à la fin du tour 1. Hein. L'école des fans. Les... Et du coup, on va pouvoir voir comment on va se passer le tour 2, qui va être hyper intéressant. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour tour 2. début du tour 2 ouais. c'est parti euh, pour le jeu d'initiative pour un tour Alors, ouais. des noirs je prends un des blancs allez c'est parti je fais un 5 10 2 donc j'ai une possibilité la double tour mais qui me semble pas hyper hyper intéressante euh, donc ce que je vais faire c'est qu'on se souvient que les, chacun des objectifs peut être cramé donc surtout éviter que franck puisse faire un double tour et choisir qui crame un objectif donc là ce que je vais faire c'est que je vais Laisser la main à Franck, surtout ça lui permet de... Parce qu'il y a encore quasiment la moitié de la en 34 qui est toujours en dehors de la table Donc j'ai très envie de voir où ça arrive donc Moi je suis plutôt en position un peu défensive Ça me permettra aussi de tuer sa poète pendant son tour Donc ça, ça peut être aussi intéressant Donc clairement je vais laisser la main à la Franck Je vais te laisser le tour Franck pour que tu puisses jouer Ça roule Ma tactique de bataille Je vais tenter, je dis bien tenter De faire rembriser et de Grand briser. Alors attends, je, je te demande, c'est une unité de ligne Oui, tout ouais. à fait. Voilà. <rire> je vais donc tenter de faire rembriser okay. et donc euh, détruire une okay. unité de ligne qui va certainement. C'est euh, quatre pauvres euh, qui ont été. Euh, voilà. qui s'exposent devant ça. Voilà, c'est ouais. euh, Voilà, je pense qu'il y a moyen de même les tuer sans les toucher. Mm. Euh, <rire> tu souffles dessus, c'est bon. <rire> euh, voilà pour ma tactique. Okay. Euh, pour ce qui est de l'action héroïque. De j'ai besoin de PC, j'ai toujours besoin de PC. Et puis j'ai rien d'autre à faire pour le moment. Ah, non, je ne vais pas faire un redéploiement sur des Stormcast, ça serait complètement idiot. Donc je vais récupérer mon PC. Que je récupère. Moi je vais essayer d'être meilleur que tout à l'heure. Je vais essayer d'en gagner un, toujours avec Volturnos. Et qui est constant De, de constant <rire> Ok. Euh, donc j'ai récupéré un, un PC. Ensuite, euh, on va prier. Euh, je vais euh, utiliser la prière de mon Lord Relictor euh, Translocation qui me permet de euh, TP une unité Donc c'est un, un cast à 2+, vu qu'il est Seigneur Mortis et qu'il a plus 1 au cast Donc c'est bon pour lui Ok Donc je vais lancer donc, ma, ma translocation sur mes Cliffhounds mmh. euh, Voilà, euh, donc je n'ai pas de sorcier, euh, là j'ai mes évocateurs qui sont toujours dans le vent de toute façon pour l'instant mmh. Ils vont rester là Ok euh, donc voilà euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est de ma phase des héros. Okay. Donc on va pouvoir passer à la phase de mouvement. On se retrouve après. Mm. À de suite. Fin de ma phase de mouvement. Mm. Qu'est-ce que j'ai fait de plein de choses euh, j'ai fait euh, avancer mes, mes griffes dog mm. dans une, une optique de charger l'unité euh, qui m'embête. Une optique offensive. Voilà, donc une optique <rire> purement offensive. <rire> Mais il se peut qu'ils ne bougent pas, parce que je ne pense pas qu'ils iront se frotter à la tortue, par contre. Parce que ça, si j'arrive à les tuer, euh, par contre, à la, à la baliste, euh, je serais bien content. Mm. C'est pour ça que j'ai fait un peu avancer la baliste. J'ai pas vérifié si j'étais à 18 d'ailleurs. Euh, Merci tout de suite. Merci. Oui, et... Celle-là, non, par non, contre. Celle-là, de toute façon, elle ne va pas tirer là dedans ouais. hmm Le sort, là-bas. Ouais. Euh, oui, petite correction, j'ai oublié. donc J'ai lancé un sort qui me permet de voir plus un à la blesse pour eux. Mm. Mm. Plutôt un défensif celle-là. Voilà, mais... c'est le côté persuasif. Euh, voilà. Donc, j'ai fait légèrement avancer tout le monde ici. On met la pression. Je, fais, je mets la pression avec mes, mes tireurs. Par contre, j'ai ramené des FEP, euh, mes Sekitor, accompagnés euh, du Naive Vex Vexilor. L'idée que le vexilor va permettre de relancer les charges, donc j'ai une charge à 9 sur les, sur les murennes d'attaque. Mmh. L'idée étant d'essayer de reprendre le point, ouais, clairement. Ben, on va passer tout de suite à la phase de tir qui est là, qui va être une phase assez importante ouais. euh, pour moi. Donc je vais commencer par euh, la baliste, la baliste qui, je vais, à qui je vais utiliser son profil de tir rapide cette fois-ci. Okay. Donc c'est deux des 6 attaques, euh, donc dans les. Euh, les tral, les tral, du coup, moi je vais utiliser un CP pour me donner plus en sauvegarde. Euh, donc, je me donnais plus un à la touche grâce à mon Lord Rélecteur qui est, qui est donc un totem. Donc, je peux, je peux le faire. Ouais. Donc, je, je passe donc à 3 plus 3 plus, euh, ce qui n'est pas négligeable. Donc, 2 d 6 attaques d'abord, ça fait 7 7. 3, 4, 5, 6, 6. 7 attaques. Donc, à 3 plus, ouais, les gars. Ben c'est un PC qui a été vachement utile. Ouais. <rire> euh. Bon, et ça passe à, à 3. Lance mes dés. Du coup tu m'as fait deux blessures, moi j'ai une sauvegarde à 5, plus 1 parce que je suis à couvert de la tortue, à 4 et j'ai utilisé un CP, du coup j'ignore la reine 1. Et bien, je suis à reine moins 2. Ok, et bah ben, du coup c'est euh, euh... Rennes-1 ça fera une sauvegarde à 5, du coup. Non, c'est raté, Deux dommages à chaque fois, c'est ça euh, c'est ça. Ok, Mais ils sont tous morts. Bon, bah Malheureusement. le contrat est rempli, euh, si j'ai pas fait beaucoup de blesses, euh, bah ça suffisait. Ouais. Euh, je suis content. Donc euh, j'active donc ma deuxième baliste qui va tirer sur les murennes de défense, il n'y a pas le choix. Donc 2 des 6 attaques. C'est pas mal. 11 attaques. Euh, oui, donc petite erreur, j'ai mal lu la ligne de dégâts, donc euh, il n'y a que deux tralles de mort. Mmh. Mais c'est pas grave parce que je viens de me rappeler que les euh, griffons, enfin les griffedogs, peuvent taper et se barrer. Ah, okay. Donc, je suis à 11, 11 attaques à 4, euh, ce qui n'est pas mauvais du tout. Je laisse à 3. Je laisse à 3. Euh, tout ça. ça fera 6. Donc, moi j'ignore les modificateurs de sauvegarde. Du coup, ça fait ça en sauvegarde à 4. Je vais en sauver 4. Ça fera 2 points de vie dans une murène. Elles ont 4 chacune. J'en ai une à qui reste 2 PV. Je passe à euh, mes castigateurs qui vont taper les murennes de, de défense encore. Ouais. Euh, je vais choisir de. Euh, J'ai bah, ah, je je, soit entre augmenter ma, ma, ma précision, donc le, un, plus 1 à la touche, ou plus 1 à la perf. Vu qu'ils ignorent la perf, on va faire plus 1 à la touche. Donc cinq déjà, on est sur 5 des 3. 3 x 4, 12. 13. Castigator à 3 sur les murennes. Okay. Et chaque 6 fait deux touches. Hein. Et chaque 6, euh, en effet, fait deux touches. Donc ça fait donc ça. ça fait... Et ça. Voilà. Ouais. Ouais. Trois touches, du coup. Okay. Bon, ça rate un peu pour nous. C'est 3, 6. 6 regarde toujours à 4. Il n'y a pas de changement chez moi. Euh, ça fait 4, donc ça fait une entière. Et les deux points de vie déjà perdus vont être transférés. Je vais les mettre donc, ici. J'ai perdu moins 1. Et, et elle va ben, mourir. Bon, ça en fait une de moins qui' non, ouais, ouais. Un fin placement de mon adversaire, n'est-ce pas, qui a mis ses, ses, ses défenses euh, du bon côté. Euh, c'est un move de propriétaire. Euh, voilà pour les tireurs. Ouais. Phase de charge, du coup. Phase de charge. Bon, bah du coup, euh, je vais. Bon, je vais commencer par les par les griffes. Allez, c'est parti. Bonne 6 C'est parti. On est à trois, donc de toute façon. Beaucoup. Ouais. Euh, ça fait beaucoup. C'est. Je, je change d'avis. <rire> Deuxième charge. Ici, un 9 relançable. Ah, c'est là pour l'objectif. Ouais, carrément. Les gars, c'est là, c'est maintenant. C'est maintenant. Allez les gars, 9 oh, Pardon, je suis trop excité. Non. J'ai 7, c'est raté. Ok. Euh, je suis tristesse. Du coup, fin de Moi je vais faire un, <coughs> un niche avec ma torture en utilisant un CP. Yep. Donc pour tirer sur les griffons. Alors le but c'est pas forcément de les tuer. C'est déjà peut-être dans... pour qu'il me fasse moins mal sur mes trades. Mais surtout que moi je compte pour 5 objectifs et lui il a 6 figurines donc dès que j'en tue une il pourra pas me le reprendre donc on va faire 3, 6, 8 tirs, donc je touche à 3, moins 1 avec le Nichesse c'est du 4 relance des 1 avec Volture Moss. Et bah c'est pas incroyable. C'est même vraiment pas génial. Et je vais blesser à 3, allez, ça fera une blessure, donc, ça fait 1 PV. 1 PV, bah du coup, <coughs> ça fait 1 PV. C'est ça. Et ensuite, on va rentrer du coup dans les effets monstrueux. Écoutez, un, un pas moins ici. Ouais, sur un 2+, plus, je vais mettre des 3 BM dans les petits chiens. Oui, des 3 BM, ça fera deux blessures mortelles dans les chiens. Donc un mort. Oui. Et ça m'embête, mais bon, bah ça permettra de nullifier au pire. Donc euh, mmh. il voilà. me reste un CP et c'est à toi de choisir qui combat. Euh, attends, j'ai réfléchi. <rire> Donc les griffons vont, vont attaquer. Donc euh, j'utilise un PC euh, pour attaquer en règle. Ouais, moi je ne me, je mets pas de défense parce que je pense que je vais mourir. Euh, donc, c'est 16 attaques euh, donc à 3 plus, euh, 4 plus. Euh, 2 plus 4 plus. Pardon. Du coup, là, vous. Euh, non, hop là, 2 et, voilà. et on est sur du 4 plus. Allez, un 4 plus important. Allez, les gars, je compte sur vous. Alors, et eh bah, ben, ça, euh, ça sera un jeu sportif, pour les idées mais important. Ouais. Allez. Wow. Là, il y a une réussite de mon côté du coup ça fera un mort et du coup tu peux te replier avec ta règle donc après avoir tapé donc, les griffons peuvent se euh, replier à 6 ce que je vais faire même si ça offre une projection à la tortue mais on s'en fout la tortue de toute façon donc, ensuite de mon côté je vais taper avec mes trois murennes de défense qui vont taper dans les, euh, les deux murennes de défense qui me restent dans les petits gars qui sont ici donc au dessus j'ai 4 et 3 attaques 3 plus relance des 1 ça fait ça blesse à 3 plus je vais te faire 4 blessures sans rend dans les libérateurs donc on est à 3 plus 1 ouais. PV 1 qui va mourir donc qui ouais. va taper sur 4 plus ouais. Oui. oui, deux attaques. Euh, une qui passe. Une qui passe. Une, une explosion. Une explosion. À 6. Non. Non. Ok. Ensuite, les deux attaques de euh, gueule. Ça fait une touche. Une blessure. Rennes moins 1, s'il te plaît. Regardez. Regardez. Et ensuite, deux des trois attaques de queue. 5. à 3 ⁇ euh, relance des 1 parce que je suis fouetane. Une sans rend, s'il te plaît. Rien du tout. Le champion, donc il a 3 attaques. C'est parti, mon gars. Tu es dans les murales de défense. Ah oui, pardon. Euh... Une comme tu veux. Non, je vais faire dans l'attaque. Dans l'attaque ouais. Ok, ça marche. Donc 3 attaques. une d'attaque. Euh, oh là là. Une, une, une moins, un. moins 1. Ça me à 5. C'est des d'attaque de défense. Oui, un peu les ça, deux fous. Et ensuite les trois murennes d'attaque du coup qui vont taper là. Donc les gars au-dessus, 3 plus relance des 1. Encore 3 plus. Ça fera 5 sauvegardes sans end, cette fois. Parce que je suis plus en charge. Et c'est à ce moment-là <rire> qu'il va briller. C'est sûr, c'est quasiment sûr. Ça fera un tout PV maman moi. Il a pas beau, il a brillé un peu. <rire> il a bri brilloté. Et il n'y a pas de, de contrôle. 4, plus, il réattaque. Non. Explosion. 6, il explose. Non. Ok. Phase de combat terminée. Euh, on a la phase de brèverie. Alors heureusement ici j'ai mon plus 4 en brèverie qui m'empêche de fuir ici et d'utiliser un, un point de commandement. Là par contre je dois jeter pour les murennes. Sur un 6 relançable parce que j'ai un musicien, tout va bien. Très bien, et mmh. ici j'ai une vrai à 6. T'en as perdu 1, donc euh, il faut que je le fasse quand même. Ouais. Donc, sur un 6, ça fuit. C'est tout bien. Du coup, en termes d'objectif, tu vas en tenir 1 et tu vas pas en avoir deux et pas faire de tactique, donc tu vas marquer un point. Ouais, c'est terrible. C'est <coughs> <C> terrible. <coughs> euh, je pensais vraiment que ça passerait là pour le coup. Tu vois, t'as un peu de blessé sur pour blesser. Ouais. <coughs> euh, donc on passe à ton tour 2. Ouais. Euh, donc euh, comme d'habitude, hein, euh, récupère un PC ah, chacun, fait deux, deux chacun. Deux chacun. Ta euh, tactique. Ma tactique de bataille, je vais prendre agressive expansion sur ces deux objectifs là que je tiens déjà, donc ça sera pas très compliqué. Alors, en ce moment-là, je suis passé du coup autour Du coup toute mon armée à course et charge ou course et tir pour la marée. Donc là la vague est un peu plus, un mmh. peu plus haute. Euh, ensuite, en termes de sort, on va relancer un... un tactique de bataille déjà. Enfin, Action héroïque. Action héroïque, euh, je pense qu'on va essayer de gagner un CP avec toujours Volturnos. On va voir si je suis meilleur que tout à l'heure. Toujours pas en <rire> Volturnos, il est vraiment un général... Un, quatre pi un piètre général. Quatre... Euh, coucou, euh, pareil, PC pour moi. Ok. Raté. Non. Ensuite, j'ai tenté de lancer un Mystic Shield avec mon Eye de Long. 10, ça va passer. Mystic okay. Shield qui va passer, je vais le mettre sur la tortue. Et ensuite, j'ai tenté de mettre un Projectile Magique sur moi-même. 6, ça passe. Là, je vais tenter de le Deny. Okay. Avec euh, donc, euh, les locataires. Euh, 6. Ok, du coup, ça va passer. Enfin, presque que moi euh, Donc, du coup, que je vais garder pour l'instant le Projectile Magique. Euh, et pour le tour, est-ce que je fais un Rally ici Je ne pense pas. Ça sera tout pour moi, on va pouvoir passer à la phase de mouvement, et on se retrouve juste après. Phase de mouvement terminée. Phase de mouvement terminé, euh, du coup bon là c'est le tour, où je vais quand même très vite, parce qu'avec la, la, la projection du, de la marée euh, ouais, qui donne course et, course et charge ou course et tir, on va passer à la phase de tir, euh, je vais commencer par le tir le plus important de la phase, qui va être le requin qui va tirer dans euh, nos petits amis ici, je vais utiliser tout de suite un point de commandement, donc il me restera un pour en donner plus un à la touche, euh, donc ça touche à, du coup à 2 relance D1 avec Volturnos. Donc je vais toucher. Je te blesse ensuite à 3. Il n'y a ah. pas de blessure. C'est pas très grave. En fait c'est mon harpon. L'important c'est que du coup vu que tu as été touché par le tir, du coup cette unité ne pourra pas faire de pin à ce tour là. Ensuite on va passer au tir de la tortue. La tortue on va pas changer d'équipe qui gagne, je vais continuer de tirer dans les tireurs qui sont là, qui m'ont fait très mal. Donc c'est trois 3, relance D1. C'est toujours pas mal, elle est fiable cette tortue, elle va blesser à 3+, ça fera euh, 6 sauvegardes, à reine moins 1. 5, euh, donc c'est du 5+, allez ouais. euh. ah, les gars, c'est pas mal du tout les gars, Ça fait, ça un. fait un mort. Euh... Pouf. Ensuite j'ai euh, donc les rivers qui vont tirer ici, donc les rivers ils ont une particularité, quand ils sont à 9 pas d'un ennemi, ils gagnent 3 tirs chacun. Euh, au lieu de 1, du coup là ils sont tous à 9 du coup ils vont mettre 30 tirs dans les euh, petits griffes 1 donc on va faire 3 fois ça mm -hmm. donc ils touchent à 4 de base ils ont plus un quand ils sont à côté de la tortue du coup ça donne 3 plus, relentez 1 avec Volturnos vu qu'il n'y a pas de sauvegarde on va faire immédiatement tous les, toutes les blessures ouais, donc, hein. ça blesse à 4 donc ça fera 1 euh, qui meurt, 2 qui meurt 3 qui meurt Ensuite deuxième salve. Relancer les 1. Euh, tout ça. Et laisser Et ça va tuer les derniers griffantes. Ok. Ensuite on va finir par Laidolon de long qui va mettre ses trois tirs dans les libérateurs qui sont là. Euh, ça tape fort. Euh... 3 plus, 3, plus, moins 2, 2. Moins 2. Ouais. Moins 2, moins 2, moins 2, je vais me donner plus d'un 7. Ok. Donc plus d'un sauvegarde. Donc 3, relancer 1, parce que je suis toujours à côté du copain Volturnos. de Nos. Encore à 3, ça fera une blessure, arène moins 2 s'il te plaît. Donc euh, ça me fera donc du euh, 4. Mmh. Voilà. Là, ça fera 2 PV, ça fera 1 mort. Un PC encore bien, bien. utilisé 3. <rire> <rire> euh, ok. On a fini la phase de tir. Je vais pouvoir passer à la phase de charge. Euh, <rire> ce qu'on va faire, c'est qu'au début de la phase de charge, le sous-craver, va refaire son effet, il va désigner l'unité de libérateur qui est juste là. Et je vais dire que du coup, toute mon armée a plus 3 pour les charger. Je vais. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, on a un, un très gros nichel Michel hein, de la part de Franck qui peut sortir ici. J'ai une unité qui est blessée, une qui est plutôt euh, intacte. Euh... Donc, ce que je vais faire, c'est je vais déclencher d'abord les Myrone de défense qui sont un peu affaiblis pour que ce soit elle qui prennent le Michel. Euh, ouais. Si jamais Franck va en faire un. Donc là, je fais 4 plus 3, 7. Donc, je réussis ma charge. Et ouais, donc, je vais laisser la main à Franck ouais. de savoir s'il veut. Et je vais venir clipper immédiatement les deux unités. Donc là il n'y a pas de chef, il faut savoir que c'est euh, quand on est engagé, si on a déjà été engagé on ne peut plus le faire. Donc là en fait... Un déchaîner les enfers sur les murennes de défense, j'ai ouais. pas le choix. C'est comme ça. Ouais. Du 4 ⁇ Donc 2 qui passe. 2 euh, deux, deux. des 3, pardon. C'est 4 des ça 3. Donc fait... ouais, ça fait 6. Voilà, j'étais pas content. Ouais. <rire> Un ascenseur émotionnel. <rire> Euh, euh, deux je touches, touches, je ne suis pas content. <rire> deux touches, qui euh, à 3. Blesse à 3. 2 blessures. Donc, du coup, moi j'ai effectué un mouvement de charge avec mes murs Du coup, j'ai plus un, un plus un en défense. Du j'ai plus nouvelle. un fait une sauvegarde à 3 qui n'est pas modifiable. Ah, oui, ça 0 blessure Voilà, encore un PC. Encore un PC, bien, <rire> bien Ensuite, on va finir sur les phases de charge. Donc, eux qui ont aussi plus 3. Donc, 11 et 3, ça fait 14. C'est assez énorme. Ouais, Donc, ça, ça peut être très intéressant. Mauvais pour moi parce qu'on va pouvoir aller jusque là. Donc ce qu'on va faire, c'est que les mérines d'attaque vont venir ici. Et on va rentrer dans les trois pas de Hell, ce qui va nous permettre de l'engager pour qu'elle soit. n'ait pas le choix à la phase de sur prochaine. Mmh. Ensuite, on va faire la tortue. Qui okay. a une charge aussi importante. La tortue 8, c'est suffisant. Hop Là on va vraiment engager 15 seul gars parce qu'on se souvient qu'ils ne pourront pas piller à ce tour là. On va faire les muretnes de défense qui vont les engager de l'autre côté. Tout simplement pour même au prochain tour. Beaucoup les gêner. Ça c'est un joli move ça. Et comme ça sur deux tours du coup on va un peu une l'unité si on la tue pas. Fin de la phase de charge, on va avoir la tortue qui va quand elle arrive sur des ennemis sur un 2+, elle met des blessures mortelles. Oui. Je vais prendre 3 BM. Ça fait 3 vm Ça fait qu'ils ont 3 PV et qu'ils ont non ils ont pas de <rire> ça fait 1 mort et 1 PV Ah non ils ont un mort c'est tout ils ont 3 PV chacun c'est ça Ouais d'accord ça fait un mort Ensuite on va faire les effets de monstre avant la phase de combat euh, Ma tortue j'ai envie de faire le plus de dégâts possible donc je vais faire Je vais empêcher que tu te buffes Du coup je vais tenter de te rugir dessus sur un 3 Oui tu pu, pas de... Pu de PC. Ah, tu n'as plus de PC. C'était pas très intelligent. Bah, tant pis pour bon, moi, j'aurais dû demander à moi à Franck s'il avait encore des PC. Ok, du coup c'est parti pour la phase de combat, on a résolu tous les effets où je me suis bien, bien trompé là. On va commencer, j'ai décidé de choisir de taper avec la tortue d'abord, sans plus parce que cette unité tape assez fort. Ouais, euh, ouais. Et qu'ici c'est quand même pas très très grave si je perds beaucoup de figurines. Donc on va commencer la tortue, on va commencer avec les elfes dessus. Donc les elfes qui touchent à 3+, plus relenté 1, parce qu'on est à côté de Volchanos. Qui blessent encore à 3. Donc ça fera 3 blessures, s'il te plaît. Rennes Pas de Rennes. Pas de Rennes, donc je suis à 4+. C'est parti, les gars. Une qui passe. On un point de vie. Un PEV. Et ensuite, on a la mâchoire de la, de la tortue. Donc ça touche à 2, heureusement. Et ça blesse à 2. Okay. Tu as 2 blessures, et ça par contre, c'est Rennes-2. Donc on est sur un 6. Ouais. Non, et par contre c'est dommage 3, donc ça va faire 2 gars qui Oh tchou Et après on finit avec les, les palmes un peu de côté Je vous mets un peu les attaques parce que c'est <rire> particulier euh, On va relancer les 1 parce qu'on a apporté de vol sur nos os. Et on touche à 2 On touche à 2 et on blesse à 3 Et on relance les 1 parce qu'on est fouetane Donc ça fera 4 blessures, par contre cette fois à Rennes-1 donc 5 plus 2 save, 2 qui passe. Ouais, normalement c'est dommage 4, donc du coup ça va tuer les ça deux gars. Manille. Ah, oui, alors par contre j'ai oublié de faire mes explosions. Je faire toutes les explosions, etc. Pas de soucis. Euh, donc 2 bah, qui meurent encore. <coughs> ouais. donc je quoi. vais faire celui qui était contre ouais, la, la Tatuga. La Il peut taper. Il peut taper. 3 plus 3 plus, moins 1, 1. Ouais. J'ai dit quoi 3 plus, 3, 3 ouais. On 7. Blessures, donc moi j'ai une sauvegarde à 2, ça me fait passer en sauvegarde à 3, ça me fera 1 PV. La tortue passe 1 PV, elle passe à 15. L'explosion oui. pour, le pour, pour le même Non. Non. Et après sur après, après, de défense Murène, donc 4 plus déjà pour l'attaque Non. non. Pour l'explosion Non. Non. Donc euh, les évocateurs ont une règle qui est donc arc de foudre céleste oui. euh, qui permet, euh, une fois qu'ils ont combattu lors d'une phase, là c'est le cas ont, il y en a une qui est morte et donc l'unité est considérée comme ayant combattu. Je lance 3D par. Euh, je choisis une unité, donc je vais choisir les, les de de ouais. Et euh, je vais lancer 3D par Muren. Et chaque 4 plus fera une blessure mortelle. Euh, 9 mmh. sur 4 4, 4 plus, ça fait des BM. fera 1, 2, 3, 4. 4, c'est pas déconne. Ça fera une, une Muren qui va mourir. Et on va enlever oui. celle-ci. Pour des mecs qui n'ont pas pu combattre, je suis pas <rire> mécontent. Ouais, c'est ça. Donc c'est parti. Donc euh, j'active mes libérateurs. Mmh. Euh, je vais commencer de ce côté là ouais. donc on a le chef qui a 3 attaques et lui qui en a 2 donc ça fait 5 attaques 1, 3+, 4+, ça marche, moi suis très bien avec mes murines de survie donc je vais mettre un plus 1 sauvegarde sur elle. donc du coup là comme elles ont chargé elles sont en 2+, ignorant la rend sur ce tour là donc c'est parti pour 5 attaques qui touchent à 3+, joli carré de 5 et 4+, 2, rend moins 1 donc il n'y a pas de range, j'ai une sauvegarde à 2 qui ignore rien. Ok, c'est cool. Ensuite il y a 2 là. Et ensuite deux attaques. Ici, ouais. c'est parti. Deux touches. Une blesse. une rien moins 1, c'est qu'elles encaissent toujours bien. Oui Oui. Jusqu'ici tout va bien. Euh, on va essayer de tout taper dans les tireurs pour leur faire le plus mal possible. Donc là j'ai le qui tape de la baliste. Donc on va commencer par lui. Le champion dans la baliste. Il fait deux touches. Blesse à 3, ça fera une blessure, reine moins 2. Pas six. Ça va 6. Non. Ça fait 2 PV. Ensuite, il y a l'attaque de morsure, euh, relance D1 avec Volturnos. Une. blesse à 3, une à reine moins 1, s'il te plaît. Non, bah c'est D3 dommage. Bien. Ça fera 3, ça fait 5 PV. Et D3 attaque en dessous. 2. Une, une sans raid. Allez. Mais non. non bah ça fera 6 PV dans la baliste. 6 P, la baliste qui nous donne bah, 6, il euh, lui reste ensuite, 3 les, PV. Ensuite, dans les tireurs ici, 3 touches, on a 2 blessures à Rennes-2. Euh, donc c'est du 4. Euh... Ça, fera, ça, fera, ça, fera... ça fera 4 PV, puisque c'est des 2. Et euh, les mâchoires, une, une blessure à Rennes-1 je vais faire D3, 1 PV. <coughs> 2 D3 en dessous. 3, 4, 5. Euh, relance D1. Ça, et à 3. Relance D1 parce que je suis fouetane 3 blessures sans aide Encore un Une qui passe C'est un mort en plus. Reste au champion. Le champignon. Ouais. Et ensuite c'est à toi de choisir une unité. Et bah ben là, hein, ouais. pas le choix. Donc euh, le champion castigator, deux attaques, 4 plus 3 plus. ⁇ Voilà, voilà. Euh, euh, as ensuite c'est à moi d'activer, il me reste rien de défense. Okay. Euh, je vais en faire taper un qui va taper dans le champion castigator et un qui va taper dans les libérateurs Donc lui c'est le musicien, donc il a <coughs> trois attaques au-dessus. Blesse à 3+, 2 sans rend, s'il te plaît, Grank. Voilà. tout. Une attaque de morsure, relance des 1. Une, qui va blesser à moins 1. Non, des 3, parce qu'on arrive à le tuer. 2, il va mourir. Donc le reste des bien attaques bien. est perdu. Et le champion qui est en dessous, dans le Liberator. 3. 2 euh, blessures sans rend, dans libérateur Rien. L'attaque de morsure touche une à moins 1 D3 un mort euh, et euh, l'attaque de queue 3 une sans rend. C'est bon quatre attaques 3 3 3 plus mine de rien as plus fort libérateur. <rire> <rire> euh, bah, voilà plus 3 2 2 moins 1 Allez, à 5, est-ce qu'ils comptent de ton il Non, ils prennent leurs deux premiers PV Et ben voilà, le, les plus puissantes Stormcast <rire> sont <sur> les, <rire> les, <rire> <sur> les ballistes, <rire> les ballistes On va normal. mettre les deux PV ici Ok, du coup, fin du tour de Hit c'était un très bon tour, on a fait exactement tout ce qu'on voulait euh, On a pris toute la map, on a nettoyé l'unité qui était là euh, Donc en gros là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est déporté au départ parce qu'il y avait une FAP ici On s'est redéporté parce qu'il y a une nouvelle FAP qui est là il y a quand même le reste de leur métron qui va arriver on prend tous les points, du coup on marque les 3 points de primaire possible et du coup j'avais comme objectif de prendre ces deux points là que j'avais déjà Je les maintiens donc du coup ça me fait encore un tour à 5 Tu prends le large hein. Je prends un petit peu le large J'ai tué une unité prédatrice mais pas avec un prédateur du coup ça me fait pas de points supplémentaires J'ai pas de points particulièrement en plus donc du coup ça me fait 10 à 6 à la fin de ce tour 2 Bien et on se retrouve donc pour le début du tour 3. 3 Ok, début du tour 3, ouais. beaucoup de choses à voir, mais ouais. tout d'abord l'init, initiative j'ai un des blancs, un des noirs, allez, c'est parti, eh ben, ah, du coup c'est okay. ton choix, franchement parce que tu n'as pas joué le tour d'avant. Ah ouais, là, là, ça change des choses. Euh, alors, avec toutes les réflexions qu'on a pu avoir avant de lancer le tour, euh, je ne peux que te laisser le tour. Mmh. Euh, je pense que je vais perdre euh, moult de mes, de mes gars, mais euh, j'ai beaucoup à y gagner. Mmh. Je vais tenter ça. Ok, te ça tout. marche. Est-ce que tu veux supprimer un objectif quoi Non, je suis obligé de toute façon. Non, non, t'es pas obligé. Je suis pas obligé pas obligé. Bah, je vais le faire quand hein. <rire> euh, Voilà, donc euh, je supprime ce point là. Ok. Euh, bon, je libère le, le monstre de sa tenue de, de points, mais euh, on va polariser. J'ai besoin de polariser, j'ai plus d'unités, beaucoup d'unités. Ouais. Euh, donc j'ai besoin de ramener des gens ouais. à savoir que ce tour-ci on sait que le en Prime et le Général sur le Griff Charger là, le, le Lord ouais. vont arriver ouais. et donc, ils vont devoir euh, taper dur ils vont devoir renverser un peu la vapeur moi je vais choisir <coughs> la tactique de bataille je vais choisir euh, Destroy Battle Line et je vais cibler euh, les trois derniers libérateurs qui sont là tu prends des risques ouais euh... <rire> euh, ok ensuite du coup je vais gagner 1 CP de un deuxième de... parce que j'ai mon général. Tu vas en avoir trois. Et je vais tomber à trois pour ma part pour les mêmes raisons. Ouais. Et je vais je essayer deux. de gagner un CP parce que j'en ai beaucoup ai vraiment besoin ce tour là. Votre chance va essayer en gagnant on va essayer de faire mieux que 1 Et bah c'est mieux, mais c'est pas suffisant. Nickel. Et ensuite, je vais essayer de lancer des sorts. Donc, je vais commencer par lancer un sort de soin pour essayer de soigner ma tortue qui a perdu un point de vie. Donc, ça passe à 6, ça va passer. Euh, ah, bah je des... de... donc je vais récupérer des trois points de vie parce que j'ai ciblé une ami donc je vais hop et je vais tenter de lancer encore un mystic shield 7, ça passe aussi et cette fois je vais le donner euh, à moi-même donc là de l il va prendre plus en sauvegarde en et ensuite on va passer euh, à la phase de mouvement et on se retrouve euh, juste après on est rendu à la fin de la phase de mouvement alors ce qui s'est passé c'est que Bon, il y, y a un potentiellement double tour qui peut arriver, et surtout un prime assez énervé qui va se planter Donc j'ai fait un espèce de cercle assez large sur la partie, avec toutes les murennes qui me restent, pour essayer de le repousser le plus loin possible du centre un peu névralgique, on va dire dans mon armée qui est là. Euh, donc on va voir ce que, ce que ça peut donner, ça peut être sympa. L'objectif du tour, c'est clairement juste de tuer ça. Si en plus je suis d'autres choses à côté, je serais très content, mais c'est pas forcément obligatoire. Euh, donc on va passer à la phase de tir, maintenant. Donc, je vais commencer avec la tortue. Euh, qui va essayer de finir la baliste qui est ici Donc, mettre, elle va mettre ses 8 tirs qui va toucher à 3+, elle est toujours très stable cette tortue hein. ouais. pour l'instant pas, pas de déception de côté de la tortue elle va faire 7 blessures à moins 1 sur les libérators bah oui sur la Donc c'est 5 la euh, bah, la je balliste. pense qu'elle peut mourir ouais. tranquillement Ensuite on va passer, je vais faire les river qui vont faire leurs 30 tirs qui sont à moins de 9 pas dans les libérators Bon bah voilà. Du coup, alors c'est la c'est la fin de ma phase de tir. Euh, non il me reste le requin. Non, c'était pas l'unité prédatrice là qui m'a. Non non c'est euh, si, l'aide de c'est qui t'a tué. C'est long, donc ouais, tu auras okay, un point, ouais, un point, tu, un point tu gagnes un point bonus. J'ai juste le requin qui a fait son dernier tir dans la baliste. Il va toucher blessé, c'est sans reine, s'il te plaît, franche Je t'en prie. Ouais, tout va bien. Dé. Donc, ça, c'est la fin de la phase de tir. Ça se passionnait aussi la fin de ma phase de corps à corps et du tour. Euh, tout simplement parce que je voulais charger cette unité-là, donc c'est pas très, très, très grave. Donc, je tiens euh, les deux objectifs de la table, donc plus que toi, ça fait trois points primaires primaire. J'ai réussi ma tactique parce que j'ai tué Libérator, ça me fera 2 points. Et euh, le scénario fait que si je te tue avec une unité prédatrice, qui était le cas ici ou là, de toute façon, <coughs> ça faisait un point en plus. Alors ça aurait été intéressant de te tuer la l'attention parce que ça m'aurait donné aussi un point en plus le avec le Destroy de Battle Light, donc ça aurait pu être sympa. Ouais. Bon, on va dire que j'ai assuré, j'ai tiré avec tout. En plus tu as bien retiré les pertes, donc du coup celui-là était assez loin, j'aurais pu rater aussi ma charge. Euh, donc du coup ça va me faire un tour à 6 points, euh, donc ça me fait 16 à 6. Bah, avant correct, 3 trois hein. 3. Voilà, c'est voilà. plutôt pas mal. <rire> euh... <rire> Et du coup on va te laisser le tour euh, pour essayer de revenir à la partie, ouais. tu as bien fait de me laisser le tour, en, en, en tout cas on voit que c'était le bon tour parce que je pas comme tu es beaucoup beaucoup de choses. Et on va voir si le prime peut clairement revenir un peu dans la partie C'est vrai que ça te fait un tour un peu avide C'est ça Et que moi je t'aurais juste donné des ressources en fait à taper Ouais tout à fait En tactique de bataille, qu'est-ce qui te plaît Je sais plus, j'en perds mes mots Je suis dans un état de stress quest que avancé alors ouais non j'y crois pas du tout là pour le coup Mais je crois beaucoup à celui-là Je crois beaucoup à celui-là, on est d'accord Donc je vais faire conquérir je pense et je vais essayer de récupérer ce point Il <rire> enfin, les qui va y avoir défendu par le sous qui a vraiment euh, fait un gros taf cette partie. C'est ça. Donc euh, c'est bien, c'est que j'étais un peu embêté parce que je voulais, j'avais ces mecs-là qui étaient, euh, donc les sécuteurs, qui étaient un peu dans le vent. Mmh. Euh, si j'avais pas eu le. Si pas joué, Enfin, si, joué, si je ne jouais pas en second, euh, ce point-là bon, sauté peux... et ah, ils complètement dans le vent. là, ouais. en fait, ouais. ils reviennent dans la partie, c'est intéressant. Ouais. Mais j'ai très très peu de choix euh, en termes de déploiement pour euh, mon c en Prime et mon Griff Chargeur. Ouais. Euh, donc on va voir ça. Bref, avant toute chose, nous avons euh, les... Donc la tactique c'est fait. fait. L'action euh, héroïque. héroïque euh, je n'ai guère le choix de toute façon là, je n'ai rien d'autre à faire que mm. d'essayer de, de, de gagner un point. Et puis 5 PC, c'est super classe. Super, moi j'essaie je toujours d'en gagner un avec voiture, de savoir ce que ça donne. Et oui Bravo Et Bravo. oui, enfin donc, moi, je 3 PC. la victoire morale. Ça va, ça va. Euh, OK. Phase euh, des héros. Je n'ai plus de sorcier sur la table, mais j'ai un prêtre. Oui. Un prêtre qui peut... Je vais choisir de faire sa prière offensive. Euh, c'est-à-dire... Euh, solution offensive. Je, voilà. On prend la solution offensive, c'est-à-dire je choisis une unité à 12 pouces. Oui. Bon. Ouais. Attaque, bah, ma foi d'attaque, elle pique donc c'est euh, une prière sur du 3 plus du coup, enfin sur du 3. Donc oui. elle se lance, donc elle va subir des 3 blessures mortelles. Ok, ça, ça te fera deux. Tu d'accord, celle qui est blessée, Hop. et euh, l'unité a moins 1 pour toucher. D'accord, voilà euh, ce qui m'amène à par conséquent à la fin de ma phase des héros, je vais donc passer à ma phase de mouvement. On se revoit là, je pense, très très vite. Fin de ma phase de mouvement, ouais. euh, peu de mouvement mais, mais important. des choses extrêmement ouais. importantes. Ouais. Euh, enfin, en euh... montant, je pense que c'est ici déjà. C'est quand tu as, ouais. as bougé, tu as bougé, T'es. es je dis qui c'est qui tord, c'est qui pardon, une chance sur deux. Et du coup, moi j'ai fait un redéploy avec mon souscrailleur. J'ai fait 5, ce qui est vraiment pas mal. Du coup, ce qui donne une charge à 8 avec eux, qui sera relançable, mais qui va être vraiment impactant, parce que du coup, pour l'instant, tu ne reprends pas l'objectif. Ouais. Mais cette charge, j'ai fait un très bon redeploy là, qui est un peu, un peu chanceux. C'est ouais, clair. Euh, donc, du coup, ouais, j'ai fait sprinter mon, mon Vexilor, ouais. qui est venu essayer de, de contester le point. Au moins, ouais. il, au moins le point est contesté. Est ça. Ça, je m'assure au moins ça. On verra le reste. Euh, le le, a fait son choix, le hein. patron euh, est arrivé derrière le bateau. Le bateau euh, faisait un peu une espèce de barrière naturelle qu'il mmh. qu va pouvoir ignorer. Mais c'est une zone que, sur laquelle tu ne pouvais pas placer de figurines. Ouais. Donc ça a été à mon avantage pour une fois. Euh, J'ai choisi de ne pas bouger la baliste. Parce que si je l'approchais, j'aurais été obligé de tirer certainement sur la tortue. Qui n'était pas un choix intéressant. Je n'arriverais pas à la descendre pour l'instant. Mmh. En enfin, tout cas pas avec cette arme-là. Donc elle va rester à tirer là-dessus. Ouais. Euh, et mon relicteur qui sort un <rire> peu de sa montagne... Et qui va les faire tater du, du marteau Grand coup de bannière. Voilà. il a un marteau. Il a un marteau. Il a, il a, il a un, un marteau. De voilà. Et le Griff Et le Griff chargeur qui est arrivé euh, donc ici en bout de, de table. C'est bon, on a toute l'armée voilà. Stormcast voilà. sur voilà. la table. Toute l'armée. Enfin, ce voilà. Mais c'est les plus forts. <rire> c'est ça. C'est les plus forts. Le Griff chargeur que je garde en option pour l'instant. Mmh. On verra selon comment ça se passe. Ouais. Euh... il temps une charge pour voir, mais bon voilà. Mmh. Euh, très bien. Pour ma phase de mouvement, c'est OK. Euh, ma phase de tir. Ouais. Donc je vais tirer à la baliste. Dans les murennes d'attaque Dans les murennes d'attaque, donc ça va être 2 des 6 attaques. Ouais. Allez, allons-y, aller gros ouais, on, est, on est bourgeois sur les CP, côté. Voilà, plus 1 à la touche. Ça marche. Donc 2 des 6 attaques. Allez, un double ouais. 1. Non, 7, c'est bien. Euh, 3 plus, 3, 3 plus. Euh, c'est pas dégueu. 3 plus, 4. 4 à euh, un moins 1 1 pour 1. 2 dommages. Donc pour moi, voilà. euh... J'ai une à 4 qui passe à 5, ça me fait deux points de vie. Bah... Ok, donc euh, je fais lancer, donc je vais lancer le météore du, du Prime. Et je choisis un point et toutes les unités à 3, pas... à 3 ouais. pouces de ce point euh, se prennent euh, des trois blessures, blessures mortelles. Ouais. Donc ce point il va être. Bah, on a regardé ensemble avec Franck, mais c'était exactement sous l'ail de l'an. Voilà. Je... Ce qui fait qu'en fait il touchait tous les quatre unités qui voilà. sont au centre de la table. Donc euh, voilà, par là, ça tombe. Ouais. Donc euh... sur la de <rire> qui prend la, la météor <rire> en pleine tête. Donc bah ouais bah, bah tiens bien, on va commencer tous les seigneurs des trois blessures mortelles sur les deux longs. Une. Lui, donc lui il a rien à 5 c'est le seul derrière qui va en avoir un. Non, donc lui il prend un point de vie. Je suis bien content. Euh, J'enchaîne sur ton général qui est derrière. Oui. Volturnos. Volturnos. Donc, Volturnos deux. qui va prendre deux PV immédiatement, parce que je n'ai pas de, de protection. La tortue. 3. Et bien bah, la tortue 3 points de vie, donc elle a été soignée, donc elle va, elle passe de 16 à 13. Je suis bien content. Et euh, les, les, les, les, les rivers. Riv, les rivers. Ouais. Allez, allez, 2. Et 2. Et bah, on va enlever euh, les deux qui sont potentiellement les plus proches du prime, au cas où il y a des petites histoires ici. Fin de la phase de tir, on passe donc à la phase de charge Change. tout de suite. Mmh. On va euh, on va faire sauter la le suspense tout de suite, immédiatement. On va charger là-bas. Allez, donc à 8. <coughs> relance, donc les qui charge Allez, l'importante celle-là. 10 Et c'est solide sur les appuis. Bon. Hein. Ouais. bon, donc ils vont charger euh, Papa, le Mabi, l'Ordre victor La facile. Normalement. 4, euh, pas loin. Hein. C'est pas excité, à 3. Il est soufflé, il a détruit voilà. de la colline. Euh, tu... non, le ouais. Célestin Prime va utiliser sa, sa capacité pour charger à 12 auto. Mm -hmm. Bonjour crash T'inquiète pas. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Du coup, euh, début de la phase de combat, on a plaisé d'être autour 3 à donc là où la vague était à son sommet. Et du coup, ça me permet de toute mon armée à frapper en premier. Donc, je vais taper avec les trois unités qui sont engagées là euh, avant en Franck. On va commencer par le très impressionnant euh, ce serait hein, qui a vraiment peur pour son âme. Là. Donc, donc lui qui a trois attaques qui touchent à 3 et qui blesse à 4, ça fera une blessure sans reine, s'il te plaît. ou oh. La la la Ah voilà. Bon, ça, c'était impressionnant. Bravo. Ensuite, on a les deux murennes de défense qui vont se battre. Là, c'est un beau combat. L'ordre de qui est quand même une, une petite de guerre. Pépite euh, de... C'est une des meilleures entrées. ce je... Moi, ça se passe vraiment très bien. Euh, J'ai une blessure sans rennes, pour l'instant. Attention. Hein. Sans rennes sans Ouh là, là. Alors, que. Non, lui, il a pas de... Ok. Non, c'est pas lui. C'est lui. Ok, sans rennes, donc c'est du 3+. Okay. Voilà. Les morsures... Il y a deux touches, une blessure, fouetane, je relance, donc ça fait deux blessures à moins 1, s'il te plaît Franck. 4. Plus. Voilà. Pour l'instant il me dit euh, non. Ensuite 5 attaques. Relance des 1. Ça fera quatre touches. Qui blesse à relance des 1 parce que je suis fouetane. deux blessures. Sans raid. 3 plus il faut faire saigner. Une Oui bless. il saigne Tout va bien. On va le mettre. Une petite égratignure. Une petite et et ensuite, on va faire Volturnos qui affronte le Prime. Les -po -po. deux, les deux gros ennemis sur la table. Donc, Volturnos, il a 5 attaques. Touche à 3. dans des. Euh, je vais donner plus un à la au Prime. Pardon. Ouais, ça marche. Donc, tu as 2 oui. blessures à rennes 1, s'il te plaît. J'ai donc bien fait. Donc, ça fait que je suis à 3 euh, plus, du coup. Oui. Deux blessures Oui. Bon. Bah Rien du tout. Ensuite, il a sa petite bête qui a 3 plus, 3 plus, relance une blessure à Rennes 1. Ça ah. fait un dégât 1, s'il te plaît. Ah, ah bah. une protection. Ah oui j'ai une ward à 5. Euh, 4. 4. 4. bah ben voilà. Tout va bien. Et ensuite, 3 attaques. Là, c'est les plus impressionnantes. Ça fera une sans rend, s'il te plaît. Et voilà, bah c'était super. C'était Volturnos, le voilà. roi de tous les idonais. Ça, un... <rire> ça me rappelle un tour à moi, il n'y a pas longtemps. Là. Euh, ok. Bah, c'est bon, à, bah, à toi. Hein. On a vu la résilience du stand -cast. Ouais. Euh, alors, bah, Je vais commencer par le Relictor parce qu'il est énervé. Pour un PC, je vais faire attaquer en règle sur mon Lord Relictor. Okay. Euh, parce que c'est rigolo. Donc ça va être 4 attaques en 2 plus 3 plus. 4 touches, ça ne servait à rien, mais trois blessures. Okay. Donc, j'encaisse. Et, et bah, ben, je, ça fait deux ratés. Et ben ça fait quatre pèves. Et ben 4 pèves, ça en fait une morte complète, donc ça fait elle. Et on met les deux points de vie ici. Le, leur lictor est très énervé il n'est pas content. Euh, J'enchaîne tout de suite sur le Céleste en prime. Mmh. Donc, il est resté les tours 1 et 2 dans les cieux, donc il a 4 attaques en plus. Donc, ouais, il monte ça. à 7 attaques. 7 attaques qui sont en 3 plus de plus. C'est peut-être là aujourd'hui passé, j'ai lu l'inverse, je suis bête. Donc, en 3 plus de plus, moins 3, dégâts 3. C'est ça. Je vais immédiatement utiliser un CP pour tenter de survivre avec Volturnos. Donc, c'est parti pour 7 attaques du Célestron Prime. Allez, ouais, c'est touché. Allez, Galmaras, vent pédant. Euh... Galma, ça, ça va. Galmi, euh, Galmiraze. Je blesse à 2. Et pas de 1 Ouais Ça Il fait 5. 5 sauvegardes à Rennes moins 3. J'ai une sauvegarde du coup à 3 plus qui passe à 2 plus avec mon, ma défense en règle. Je suis à couvert donc je vais diminuer ta reine de 1 avec ma tortue. Mm -hmm. Donc ça fait 5 euh, sauvegardes à 4 plus de, de tanking extrêmement raté et donc Galmaras qui vient d'aplatir tu de manière je suis le roi de oui. tous les elfes oui, oui oh, bah, bien ouais. sûr ça c'est le marteau d'un dieu mon gars. merci d'être venu c'était sympa voilà et donc ça aurait été bien si j'avais fait la tactique tu fais le général je m'étais dit que je pourrais le faire pour le tour 4 et bah tant pis euh, alors le Célest en Prime c'est une bonne unité <rire> on apprécie le Cest en Prime on a un massacrant donc je vais commencer par taper avec mes 3 massus de sanction Pour te sanctionner. <rire> c'est euh, 2 attaques par tech, donc ça fait 6 attaques. A ah, euh, 3 plus 3 plus, c'est les 6 proc des, des touches. pourquoi pas Voilà. Hein. Allez, c'est <rire> parti. Donc ça fait un ah, full touche et une touche en plus. les mecs tapent et il tape plus que ce qu'ils ont tapé. C'est de l'enfoncer dans le sol. <rire> c'est tel un clou. Donc, ça te fait 4 rend euh, moins 1. Et bah, 5 à 6. Et bah, je pense que je vais odieusement. Dégâts dé, bah voilà. Même dégâts 1, hein, ça suffit. Ça suffit. Tu vois. <rire> ouais, j'aime bien quand même. Mais il est vaporisé le machin, c'est bien. Ok. Je, je ressens une certaine satisfaction. Ça va mieux dans ce coup. Voilà, Faudrait taper dans le machin. <rire> ça ne m'apporte pas la victoire, mais. Euh... Déjà, un peu d'olive de sang. Hein. Voilà, voilà. faire éclater un petit machin <rire> comme ça. C'est taper sur le faible. <rire> euh, bah écoute, euh, je crois que c'est tout. Ouais, on va passer à la phase de brèverie. Donc, bra bravery. Ici j'en ai perdu deux. Jusqu'ici tout va bien. Mm -hmm. Ici j'en ai perdu une, donc il faut que je jette. Parce que votre chance n'est plus envie vie. Donc, sur un 6, ça va mourir, tout va bien. Là-bas, c'est pareil. Tout va bien. Wow on dit ok, bah moi jusqu'ici tout bon, bon. va bien. Donc. Tout est bon, on est, on est content. On est content en face de scoring <coughs> du coup. Coring. Du coup tu as plus que conquis ici. On ouais. a <rire> atomisé. J'ai construit une maison. J'ai atomisé <rire> le pauvre euh, qui a plus, vraiment des restes d'eau de, broyée du Donc ça mal. fait deux points pour toi. Euh, et tu tiens un point d'objectif, donc ça va te faire un troisième point. Et, euh, on n'a pas de côté prédatrice, etc. Donc ça fait trois points. Du coup on, ça fait 16 à 9 pour Franck. Ah, pour toi. Euh, oui, bah, pour enfin, moi. Quand tu veux <rire> oui. Pour savoir qu'on n'aura plus d'unité prédatrice parce que tu me les as tuées toutes les trois et donc il n'y a plus de point à marquer de toi. Moi je peux plus en marquer. Et toi tu peux plus en marquer non plus. plus, plus. C'est euh, voilà, full, c'est rempli. Ouais. Ça nous amène donc à la fin du tour 3. Ouais. On va pouvoir tout de suite enchaîner au Sur... tour 4. Mmh, euh, au tour 4. Juste après ça. Début du tour 4. Ouais. Euh, ce jet d'initiative euh, <rire> est là assez déterminant. Très déterminant. Euh, ça, va, ça peut retourner la partie. Mm. Euh, J'espère vraiment avoir cette init. Mm. Euh, bon, on y va. Hein, pas... C'est parti de suspense. Et 4 égalités du coup, c'est moi qui ah vais choisir Parce que tu as touché mon dé. Il y a aussi certaines stratégies qui sont comme ah. ça. Voilà. Je suis sûr qu'il aurait fait un 6 <rire> si avais pas Donc là, il y, y a une vraie question, parce qu'en fait, euh, le problème étant que... Je suis engagé avec le prime. Le prime, mais en fait, j'ai vraiment mal joué le tour d'avance. Le prime a pu engager tout le monde. Et comme toutes mes unités frappent en même temps, du coup c'est aussi un handicap dans ce cas-là. Parce que du coup tout le monde devait frapper au début de la phase. Et du coup, bah, en fait, il n'y a que Voltchan qui a tapé parce que c'était le seul qui pouvait. Donc c'est vraiment vraiment handicapant à ce niveau-là. Euh, néanmoins, j'ai de l'avance au scoring pour l'instant. Il me reste encore beaucoup d'unités. Donc euh, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais essayer d'amplifier ce scoring-là et laisser le prime pour pas lui donner une phase de corps à corps supplémentaire donc je vais prendre ce tour là euh, pour, pour essayer de d'amplifier l'écart entre Franck et moi au niveau, au niveau du score au niveau de la tactique de bataille je vais en faire une qui est hyper simple c'est de mettre deux unités euh, du côté du coup, dans le camp de gébranche j'en ai déjà deux <rire> donc ça sera ça sera vraiment facile oui. action héroïque action héroïque donc j'ai un truc pour me soigner si j'utilise pas ma relance de sort avec l'idolon de long tout seul donc je vais clairement essayer de faire ça je vais commencer par lancer le sort de sort sur la tortue qui est vachement important à ce tour là ça passe. Cette fois, il y a euh, notre ami le, le charger qui peut me dissiper. Euh, le charger qui est, oui, il ah. oui, il y a moins de 30 oui, c'est vrai, que... as... Moi j'ai fait 7. Fait 7. Ouais, je le voilà. ça va. Donc je vais me soigner de D3 parce que c'est une figurine ami. Donc je me soigne de 2 PV sur ma tortue, on est très content. Et ensuite, mon deuxième sort, je vais essayer euh, de mettre un bouclier mystique qui va rater et du coup je vais pas utiliser ma relance pour pouvoir me soigner automatiquement c'est pas très très très grave. En grand un tout petit peu l'action je vais essayer de gagner un autre cp avec mon long oui c'est un 2 plus parce que mon général est mort. Toi qu'est ce que tu veux faire Franck Non je vais essayer de soigner mon lore Allez. C'est parti. Euh, c'est non c'est 2D. Ouais ton test de commandement ça va aussi et du coup bon, ce 3, du il perdu. Voilà, voilà. Et ma bah, 3 comme ça il <rire> est plus fort qu'avant. Du coup au début de la phase de mouvement, ce qu'il faut savoir c'est qu'avant que vous voyez le reste de la phase de mouvement, <coughs> c le 16 temps frame engage les rivers, les de long et la tortue, donc je pourrais vraiment pas faire grand-chose à ce tour-là. Je vais simplement essayer de prendre un tout petit peu plus la map, repousser un peu tout le monde, donner plusieurs choix à Franck et peut-être essayer de le bloquer. On va voir si je peux reprendre cet objectif-là, je pense que ça va être très très compliqué, mais euh, on va surtout essayer de faire un petit peu de scoring. Et voilà. ça ça c'est un move de pro-player. Bien sûr. <rire> Qui m'a fait. Donc là, encore. Je crois que mon erreur est doublement pénalisante, c'est surtout que là, ça m'empêche de faire un tour un peu l'étape parce que j'aurais clairement pu venir reprendre ici. Mmh. Et là, je peux pas du tout. Donc on va surtout essayer de tanker et marquer le plus de points possible. Allez et on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. A tout de suite. Fin de la phase de mouvement idonette pour le tour 4. Euh, tour vraiment intéressant du fait que j'étais bloqué. Euh, donc là je fais vraiment une course un peu au scoring en avant, en essayant de laisser le moins de possibilités possible à Franck de revenir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti du corps à corps les trois unités A, donc il n'y en aura aucune des trois qui pourra tirer Alors En essayant de faire un, vraiment une protection et une bulle tout autour de l'objectif pour empêcher les unités Stormcast qui sont ici de, de simplement venir m'embêter Je vais essayer de venir assassiner la dernière baliste ici J'ai mis les unités, donc j'ai trois unités au total dans le camp adverse, ce qui me permettra d'éviter avec un, un tir de contre-charge de, de, de perdre quoi que ce soit J'essaie de me mettre hors de portée de charge, surtout de eux là, pour pas qu'ils reviennent dans la partie Donc je me suis vraiment éloigné là Bon, ils pourront se téléporter, etc. Mais ça, ça rendrait les choses un peu plus compliquées. Et après, ici, on va tenter quelque chose qu'on verra en phase, de, en phase de combat pour essayer de bloquer le Prime euh, pour le tour d'après. Euh, donc, c'est parti, phase de tir. J'ai qu'un seul tir, c'est le tir du requin sur lequel on peut passer immédiatement. Et euh, petit point, j'avais oublié l'effet le, du bateau en début de tour. Donc, on l'a fait parce que Franck est quelqu'un de très sympathique. Et du coup, ça a enlevé un PV au Prime. Terrible. Euh, c'est terrible. Bon, alors on est vraiment très, très, <rire> très triste. Donc, j'ai le harpon qui va juste tirer dans la baliste. Donc, on a un tir qui touche. Euh, qui ne blesse pas. Du coup, face de charge, j'ai deux murennes d'attaque là-bas qui vont charger la baliste. Donc elles, c'est bon, elles font 11 et le requin, qui fait 12, et ben, ils sont très énervés pour venger le Seigneur Volturnos. Donc j'utilise un PC et je vais déchaîner les enfers sur les murennes. Allez, euh, Deux des 6 attaques. Ouais. <rire> D'accord. Et Alors, ben, Attends, pause. Pause. Ma... <rire> N'en reviens pas, voilà. n'en reviens pas! Donc ça fait 11 attaques sur du 5. Sur du 5, quoi. Ouais. Euh, bah, c'est pas négligeable. Et c'est donc du 3 plus. Ouais. Ça, ça fait 3 blessures en, en reine-1. Ouais. Donc ouais. ça fera 2 PV, ça va tuer le murène quand même. Hein. Okay. Ben, ça ça divise divisé la létalité par 2 de Muraine, hein. Le calcul est, est compliqué. Non, il faut. non <rire> Ensuite on a, du coup on va continuer sur la murette d'attaque Le but en fait c'est de la bla... de blesser abeille juste au moins un point de vie Pour ensuite euh, améliorer le requin qui frappe mieux quand les cibles sont le blessées goûtissant. Exactement Donc attaque qui touche à 3, qui blesse à 3 Ça fait deux blessures à moins 2 parce que du coup je suis en charge 6 Non, ça fait 4 points de vie Parce que je, encore une fois je suis ouais. en charge euh, L'attaque on... de morsure de Et la bestiole 5. Une qui va blesser à Rennes-1 s'il te plaît D3 dommages, ça fera 1 PV en plus. Et les attaques de queue, 3. 3 touches. Relance des 1 parce que je suis fétan. Ça fera 2 blessures sans rend. Franck, c'était là pour finir. Donc 4, 5, 6. 6 PV. 6 PV. Euh, euh, je vais taper Murena. Allez. 4, 6. Je vais prendre un CP pour me donner plus en défense. 7. Pour un CP pour te brûler, <rire> s'exploser. <rire> euh, ça fera donc cette euh, attaques. Ouais. De plus de plus. Oui. Allez, tiens. Oh, ce qu'on a vu. pas de c'est sérieux. Et oui. T'es sérieux. Donc, Allez, le plan de rennes moins Donc là, c'est hyper intéressant parce que j'ai chargé avec des murettes de défense qui sont le contre un peu Ultimo Prime. Quand elles chargent, elles baissent leur sauvegarde. Donc c'est pas un modificateur, c'est elles baissent leur sauvegarde à 3. plus. Je suis dépuisant, plus, je suis en de plus éthéré. Ouais. Ce qui fait que là je vais prendre 0. Donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Wow. Voilà. Donc normalement j'aurais dû en perdre une avec les attaques de Franck, mais là il a pas très bien roulé du coup j'en perds 0. Et, et ensuite je vais taper avec mon requin pour essayer de finir tout simplement nos petits amis. C'est un mauvais move pour moi, j'aurais dû taper avec la belle histoire. Euh, bah, voilà. Bon, voilà. pas très impressionnant. Ça fait une attaque des, des petits gars au-dessus. Bah. Ça fait un point de vie. Et le requin. Je suis à 7 perdu le requin qui est un petit peu plus énervé, qui va mettre une blessure en moins 1 s'il te plaît. Allez. Non, maintenant. ça va te tuer, parce que du coup, ça fait 2 PV. <rire> 6, ça Il aurait 7. fallu. Il, avait, il avait suffi d'un PV. Ouais, il aurait suffi d'un PV. Et ensuite, du coup, je vais faire des murs de défense ouais. qui vont taper là. Donc j'ai 3, 3 plus 1, plus le champion. Là on va essayer de se tuer un peu le prime. Hein, qui n'a Alors on a perdu un peu tous les buffs. Hein. Voiture nos il. Il donne beaucoup beaucoup de, de buff à l'armée, ça fera 3 blessures sans raid. A 3, ça fait une protection. Rien du tout, les 2 gueules qui sont en dessous, 2 touches, 2 blessures raid moins 1, celle-là, allez. Ça fait 1, ça fait D3 protection, 2 s'il te plaît, 1 PV, et 2 D3 attaques, 3 attaques, 2 touches, 2 blessures sans rend. Ah, donc, on ça fait repris. Un, PV. un pv hop une deuxième ouais, là euh, donc la balise n'a pas pu taper ça donc là on a réussi à loquer le problème c'est une très très bonne nouvelle euh, du coup en termes de scoring je vais marquer mes deux points de tactique de bataille et j'ai un point Donc je vais marquer trois points donc ça va m'amener à 19 et 19 à 9 et c'est à 3 de jeu pour tour. Euh, je C'est parti Ma tactique de bataille, je vais faire la même chose que toi, Je vais... Mais il me faut deux unités dans ton territoire. Ok, ça marche. Bon. Je vais y arriver assez facilement, donc ça mmh. c'est bien. Je vais tenter de récupérer un PC. Ok. Je récupère. Ok, moi je vais essayer d'en prendre un avec mon aidant sur un 2+, encore une fois. Oui, c'est bon. Je vais donc avec mon Griff Charger, mon... enfin mon Seigneur Arcanum sur le grief Charger, lancer la lame céleste sur... Euh... Enfin, j'ai en tenté de le lancer déjà. C'est sur 5, ça, ça va. Je vais de display, donc euh, tu peux y aller. 11. Ouais. Euh, je lance donc sur les séquiteurs qui auront donc plusieurs un pour blesser. Ouais. Euh, deuxième sort, je vais lancer si <rire> ça la, de... la massue euh, ça céleste. Ça fait, qui a fait fait beaucoup, beaucoup de poids. Euh, je vais lancer un Mystic Shield, je pense, sur mon Lord Rélector. Ouais. Voilà. Ça passe. de ouais, donc... pas euh, plus de sauvegarde. bien. C'est pas mal. Je suis Gonda. Une... <rire> euh, voilà pour ma phase des héros. Ouais. On passe euh, à la phase du mouvement, on se retrouve juste après. Mmh. Fin de ma phase de mouvement. Alors mmh. qu'est-ce qui s'est passé Le prime ne pas bougé parce qu'il est cliqué. J'ai euh, fait euh, avancer un peu mon, mon Lord lictor. Remettre des coups de bannière. Pour aller <rire> voilà, taper. Euh, taper euh, C'est un squelette hein, sur sa bannière, on peut faire mal. Euh, Allez taper. J'ai avancé mon Griff Charger euh, pour qu'il aille aussi taper. Euh. Le Vexilor, après avoir fait TP ses copains grâce à la, la, la, la, la, sa bannière, euh, c'est les séquitors qui sont venus euh, se mettre à l'arrière dans le but de euh, scorer mon, ma, ma tactique, euh, qui est donc d'être dans, dans la zone de déploiement adverse, mm -hmm. avec deux unités, donc le, le Prime va faire aussi ce boulot-là. Mm -hmm. Donc, il, lui, il a fait un sprint pour pouvoir donner la relance des charges aux deux ici, et grossièrement, bah en fait, j'ai fait le tour de toutes mes unités, donc euh, c'est bon. Ensuite, je vais euh, lancer un météore, pile poil là, entre les deux unités. Euh, alors ça risque de me faire réduire ma distance, de, enfin augmenter ma distance de charge, mais euh, je pense que je vais me prendre un déchaîner des enfers, et ils tirent très très fort à mmh. courte portée. Mmh. Donc un des trois, pour eux, c'est parti, en espérant... En tuer un maximum, bon ça sera 1. Un. un maximum de 1. On va enlever le plus proche du cliff charger si ça change quelque chose. Voilà. Et un des ouais. trois pour la tortue. Deux. Torsie, toujours gâtée. hein. Je vois, ouais, elle, elle, elle aime bien. Elle aime bien. Elle, elle aime bien, elle prend des météores. Elle aime bien, elle fait de la lumière. Météores sur les torsions <rire> Dragon Ball Z. C'est n'importe <rire> quoi. Sans les lumières. Voilà. Ok. Il y, a, bon, il y a Edelon, de long, hein. Faut pas que je l'oublie, caché dans les arbres là. Mmh. Je ne le vois presque pas là où je suis. Camouflé. C'est ça. Tu me vois, tu me vois plus. Euh, donc c'est parti, ouais. euh, la phase de tir est donc terminée, j'ai plus de tireurs à parler grosse phase de charge, hein euh, donc grosse c'est très importante, phase de charge commence par la plus importante encore, voilà on y va, donc je fais charger les séquitors. allez les gars, je prends l œil. L œil. Non. ça fait 8, un petit CP Dommage, il faut que je relance les 2D, elle est importante, importante celle-là allez s'il te plaît, bon c'est moi, non, celle-là elle ne passera pas, pi Bon ils sont.. Le but était de marquer le point ont, de tactique. Ils font quand même leur tactique. Ils font facile. leur taf. Ah bah oui, il y a de plus. Donc on va. Lui il va à l'épreuve <rire> de déchaîner les enfers. Euh, on y va. Donc mon gars, hmm? tu vas là. Allez mon gars. 6, on est bon. Ok. Donc on va là. Et je suis pute Ou pas. Non, je ne vais pas faire le déchaîner les enfers. Parce ah. que j'ai une très mauvaise stat. Et globalement, j'aimerais bien me donner des plus en sauvegarde ou plus en pour toucher sur les autres corps à corps. Donc je vais laisser Franck venir avec un peu tout. D'accord. Le griffe chargeur charge. que c'est un griffe chargeur. Il fait 3. Donc il va relancer grâce à la bannière. Ouais. Et il fait 2. Ouais, donc 2. Il... <rire> non. C'est un magicien. Voilà, en il reste derrière. <rire> euh, c'est pas grave. Je suis sûr que le Lord Relictor va taper comme un cingouin. Donc le long le réducteur tape, c'est donc 4 attaques à 3, 3, c'est parti. Euh, bon. Et 3. 2 blessures. Run de. Donc moi j'ai une sauvegarde à 5 et je suis à couvert avec la lenture. Donc ça va me faire. Je retourne à 5. Ça me fera un mort. Deux dégâts. C'est dégâts 2 Ouais. D'accord. Et bien ça fera, j'ai dit, 2 morts. 2 <rire> morts. Hop À toi Et bien, on va continuer notre travail de sable sur le prime. <rire> Euh, donc ce que je vais faire, c'est que je vais pin un peu dans ce sens-là pour éviter qu'il se rapproche trop de mon œil idolon. Donc je vais aller un petit peu dans cette distance-là. Ouais. On va faire le champion plus son petit copain. Donc là, ils sont contents d'avoir survécu autour d'avant. Donc on n'a plus de relance d1, rien. Laisse à 3. Une sans rend. Ça va Les mâchoires. Deux touches. Une blessure, relance d1 parce que je suis fouettane. Une blessure, rend moins 1. 4. Plus. Allez, le D3 c'est maintenant une, une protection. Protégé. Il m'a dit non. Deux D3, deux euh, nageoires, euh, tout ça, tout ça. Une. Rien du tout. Bah, là, c'était impressionnant. Bien. Hein, euh... Bon, Alors, je partais sur un PV perdu. Allez, mon dernier PC, euh, attaque en règle pour le en Prime. Ça sera un PC pour la défense. Yes. On va essayer de refaire la même chose que toi avant, <rire> donc là je ne suis plus en charge. J'ai que une 3 plus euh, ignore les malus à la sauvegarde. Très bien. Donc là, c'est ce le moment où je peux faire le même GB que toi. Allez, mon 2 plus, 2 plus. Voilà. C'est le moment où oh. là, normalement, il fait un full, ce qui est très énervé. Bon, maintenant, je fais déjà 2, 1. Ça te en ah. fait 5. Donc, on a bah, 5 sauvegardes à 3 plus. 3, donc, Allez. C'est terrible, ça. Allez, petite. Et bah tout, pas tout va bien pour les murenes. Je piline un petit peu si tu veux bien. Sûr, bien sûr, laissez-moi. Ouais. Voilà. Donc tout va bien pour les Muraines. on est très content. Bah ouais, non ouais. c'est. Va peut-être falloir que je pense à me désengager ouais. un jour. Hein. Du coup, franck va marquer. Euh, on arrive à la fin du tour. On arrive à la fin du tour. Ouais. Le moral, peut-être. Moi j'ai un quoi. moral, j'ai un moral ici clairement, clairement euh, parce que mais avec ouais, un, un bon, tout bon, va bien. Ça va. Euh, du coup je reporte ma tactique. Oui, parce que tu marques deux points. Deux points. Two points. Et ensuite en et primaire, du coup, tu tiens comme moi tiens un point. point. C'est assez compliqué sur ce ouais. scénario de, de revenir là après qu'on ait ouais. supprimé ouais. un objectif. Non, on se retourne pour le tour 5. Ouais. C'est parti pour Denit. Ouais, super, int super intéressante celle-là. est le dé noir pour moi. Et c'est Franck ah, qui gagne l'initiative. Qui... Donc un double tour Stormcast, à, enfin peut-être... Oui non, pour sûr. Oui. <rire> on a double tour Stormcast pour faire suite à, à mon double tour à moi, donc c'est plutôt cool. Voilà, ça c'est équilibré, on est ouais. content, il n'y a pas de frustration. Et on ne sera pas que toi, ta grande stratégie, c'est garder cette là en vie, parce que c'est la dernière ligne sur le champ de bataille. Et moi, c'est construire le plus de décors mais ça, on le verra à la fin de, de mon tour. Ouais. Ensuite, euh, action, en héroïque. action héroïque. Je vais récupérer des PC. Allez, avec... des, PC. Pas, pas des, PC pardon, des PV. Des PV avec le prime. Allez Franny, le qui a 10 de corps moins, il récupère des 3. 3, 3 Il est full de vie Le qui sera euh, quasiment impossible à tomber. Ouais. Ouais. Bon là, c'est oui, assez simple ouais. pour le coup. Euh, une action pour toi, peut-être Pour moi, une action, alors, je vais faire Finest Tower, donc Heure de gloire sur l'Aidolon, qui est mon dernier héros, okay. et qui voit des marteaux de justice qui, qui, arrivent, <rire> qui arrivent vraiment. J'ai euh, ouais, senti le, le vent de la justice souffler, <rire> ils sont pas arrivés, mais là, on se, on se protège. <rire> Donc, heure de gloire sur l'idolon, ça va me donnait plus en sauvegarde et plus un en blessure jusqu'à la fin du tour. Donc, euh, je n'ai aucune tactique euh, à placer. Ouais, voilà, on a regardé, en fait, il faut choisir un monstre pour le... Ouais, pour le monstre Caparaor, c'est, Capara. je pensais, pouvoir transformer un héros en monstre, mais non, c'est pas ouais. possible de le faire dans cet ordre-là. Ouais. Donc, je suis un peu... Euh, un peu... Euh... vous avez compris. Euh... <rire> Donc, euh, bah tant pis, ça me fait perdre deux points d'office, ouais. ce qui va être très difficile à, à me ramener au score. Mais on va jouer pour le beau jeu, on va essayer de le faire assez rapidement, je... on, va, on, va, on va y aller. Du coup, bah, donc il me reste toujours deux sorts à lancer. Mm. Donc le premier qui va être de donner plus un à la blesse sur mon Lord Relictor, d'ailleurs qui n'a plus ça. Mystic Shield, ça sent. Ouais, C'était Mystic Shield. Plus un à la blesse. Euh... Donc je vais, donner... je vais tenter un plus un à la blesse sur le l'Ord Relictor. C'est un sort à 5. Ouais. Je vais le essayer de l'enlever, parce que tu as deux sorts, j'ai deux dissipations. C'est dissipé Là ils devront dans la forêt, je, je dissipe ben... des sorts. Euh, je vais tenter de, de lancer l'autre sort qui permet de donner moins 1 à la touche, avec le chargeur. c'est parti, c'est à 10. Euh, on va quand même essayer de l'enlever, bah, je fais 9, donc non. Donc euh, le recard en moins 1 à la touche. Ok, ensuite ta prière. Donc je vais lancer une translocation à 2+. Mmh. Putain <rire> Pardon <rire> Ça vient du cœur Ah oh, c'est vrai. <rire> Celui-là il m'a fait mal Ça vient du cœur, ça vient du cœur <rire> J'ai vu un espoir de oh, voilà pour mes sorts et ma prière. Fin de ma phase de, des héros, ouais. phase de mouvement, on se retrouve tout de suite après. Mm. Fin de ma phase de move, euh, donc très très simple. Hein. J'ai rapproché mon, mon gris chargeur de manière à pouvoir charger les petits gars euh, le plus loin possible pour venir prendre le, mettre de, du, du, monde, du monde sur la table mm. et aussi en étant proche de, de, du terrain mm. pour empêcher en fait, Titi de faire sa grande stratégie mm. qui est donc de contrôler le plus de terrain possible. Ouais. J'avais réussi à l'oublier quand même. On hein. <rire> a parlé tout à l'heure. J'avais réussi à zapper. Un point intéressant là, peut-être qu'on peut qu noter. C'est en fait le, ce qu'il faut rappeler c'est que Franck, sur le tour d'avant, ouais. il a pile dans ce sens-là pour ouais. aller vers mon aïe de long. Euh, on peut se dire qu'il pouvait, il pouvait pas me taper dessus. En fait, ce qui était hyper intéressant, c'est que s'il avait le double tour, comme il a eu là, en fait, il a pu avancer de cette unité-là sans que je fasse de redéploy. Du coup puisque eux en plus ont un, un mauvais enfin, pas un super mouvement, du coup si, bon 5, ouais, si je faisais vrai. un 5 ou un 6 je pourrais clairement aller euh, vraiment là et, et peut-être euh, empêcher leur charge, surtout qu'ils rentrent pas dans l'objectif, mmh. et du coup là il m'a engagé, du coup je peux pas redéployer, et du coup ça fait eux ils ont une charge à 3 du coup pour pour, pour sur l'aide de l'once ce qui est clairement problématique, surtout pour la prise d'objectif, hein, on parle pas forcément de le tuer, ouais. mais, euh, mais clairement pour ça. C'est ça, est un, un mouvement qui est intéressant sur les pines, des fois on pense que ça sert à rien, et finalement sur deux tours on peut faire on 3, puis 3 points, et pas, aller ouais. chercher quelque chose. Ouais. Ouais. C'est pas déconnant. Mmh. Euh, donc voilà pour ce qui est de mes mouvements. Hein, L'ordre électeur est toujours en place. Le vexilor là-bas est resté euh, sur l'objectif. Je l'ai reculé un peu pour éviter une projection euh, de ses murennes notamment. Mmh. Euh, si au cas où il rate sa charge et qu'il qu fasse ouais. euh, voilà, pour éviter euh, face enfin, à charge. Je suppose que tu vas courir pour essayer d'en récupérer, mmh. de le récupérer. Mais si c'est trop court, tu, peux, tu ne profiteras pas vraiment de la charge. Ouais, voilà. Euh, phase de tir. Encore euh, Z, la météore toujours. <rire> On va météorer. Donc je vais quand même tenter un, un météore entre les deux gros. D'accord. Donc entre l'Eidolon et la tortue. Ouais. Donc euh, c'est parti, l'Eidolon. D3. Ce ça fera 3 ça pour l'Eidolon. Ça fera 3. Donc lui, Finopena 5. T. Donc lui prend 2 points de vie, <coughs> Donc Il s'était soigné, donc il reprend 2 PV. Et sur la tortue, 2 aussi. Elle reprend 2, la tortue. Leur truc a perdu 5 PV, il en reste 11. Wow euh, Très bien. Euh, phase de tir terminée. Mmh. Je vais passer à ma phase de charge. Je vais tout de suite commencer par mon euh, grip charger. Allez mon gars, fais-moi un beau truc. 8, ça semble tout à fait suffisant. Ouais. Allez, les marteaux de justice là. C'est le moment. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose pendant cette partie Allez les gars, vous chargez, vous chargez bien, vous chargez beau. 8, très bien. Hein. 8, ça me semble chargé beau. Euh, ce qui me permet donc, j'espère pouvoir tuer euh, les murels, les deux murs qui restent avec euh, mes... mes séquitors. Ouais. Pour pouvoir libérer le, le, le Papa Prime et ouais. taper sur Edolon. Peut-être <rire> le tuer pour le plaisir, il n'a aucun intérêt. Bon, oh, il y a quand même un intérêt de. Voilà, c'est un, <rire> un plaisir de violence. <rire> euh, voilà. Bien, je vais tout de suite activer il ben, faut que je garde oui. la létalité maximale avec euh, les gars là. Euh, ces gars-là, je vais leur donner plus un pour toucher. Ça marche. Juste c'est au début de la phase de combat, ici. Mm -hmm. Je vais utiliser mon nuage de minuit avec mon aidolo. Ce qui fait qu'à ce tour-là, tu ne pourras pas me cibler. Je, super... <rire> je l'avais oublié. <rire> On l'avait gardé dans la pochette. On ah, bien oublié celui-là. <rire> ah Eh ben tant pis, tes deux murelles <rire> 7 euh, attaque euh, touche à donc du coup 2 3 euh, et euh, les 6 font double touche. Parce qu'ils ont ouais. chargé leurs armes. Euh, touche donc, une touche en plus. Et donc moi j'ai pris plus d'un sauvegarde avec mes... une reine. Donc du coup tu me laisses à 3 plus. Baisse sur à 3 plus. Ok. C'est ah, dommage. 4 blesses. 4 blessures. arène de moins 1. Et moi je suis en 3 plus ignore la rend. dégâts 2. Euh, Et ben ça fait une muraine ce que j'ai raté de sauvegardes. Crac Les murangs qui sont vraiment héroïnes du match. C'est hein. costaud. Ouais. Et ben on va essayer de mettre une petite. Euh... ça c'est vraiment l'insolence, hein. On va mettre des tatanes de river. Pour essayer. <rire> euh... Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre une dans le griff charger. Non! Et 3 dans le Lord Relictor. Rien du tout! Bon, là, c'était vachement bien. À Merci. Toi. Le Lord Relictor qui va taper. Oui. Euh, donc ça va être 4 attaques. 3 plus 3 plus. On va rester flat. 2 moins euh, 1 a... Et ben, Dégâts 2, hein, tu me dit tout à 2, ouais, ça. ça fait 2 morts. Mon champion Murraine qui va toujours taper dans le prime hein, pour l'insolence. Pour l'insolence de le taper. Euh, donc ça fait ça. Je vais lui faire deux blessures. Sans end. Une. Une qui passe. Ouais. Un, euh, un dégât. Voilà. Tout va bien. La gueule. Euh, non. Et D3 euh, de queue. Une touche. Blesse pas. Relance parce que je suis fouetane. Une sans haine. Tout va bien. Voilà. Ok, c'est parti. Donc euh, bah, je, le prime. <rire> le prime qui en a marre. Mmh. Voilà. Alors, je suis là. <rire> Donc, euh, cette attaque. 3 plus. C'est pas croyable. Ah, mais... alors, il, alors, il en a marre, mais bon. Ah, ouais, non, mais il est fatigué, mais voilà. Ouais. Il secoue galmaraz Galmaraz Il est très Une. fatigué. fatigué. Ratela. là Je vais prendre 3 PV. Il est pas. <rire> <rire> Surtout ah. là. C'est très drôle. bon Je le tuerai. Euh... Autrement, je ne sais pas comment. <rire> Dans une autre vidéo. <rire> un autre jour. Ok, Et il me reste donc mon Griff Charger. Donc J'utilise mon triomphe, plus 1 à la blesse mmh. sur le Griff Charger. Euh, c'est parti, donc tout d'abord c'est 4 attaques, euh, 3 plus, 3 plus. Donc il est raté. Oh, c'est pas possible. Rien de moins 1. Dégâts. Dégâts 2. Il va bah, 2 morts. Donc ça fait 3 plus 2 plus. Ok. Voilà. Je suis dégoûté de m'aider. <rire> alors là, c'est euh, affreux. Du coup, fin de euh, la phase de combat. Fin de la phase de combat. Du coup, as, tu pouvais marquer. Euh, alors on va compter, tu as. 2. 2. 4. Oui, non, c'est pas. 4 et 3, 7. Et du coup, moi j'ai 5 et 2, 7 et un 8 ici. Je suis dégoûté. Ouais, du coup, je vais, du coup, je vais garder cette, euh, cet objectif-là. <coughs> J'aurais pu bien m'en sortir. Mais euh, mais non. Bah, là, là, ouais. Je vais garder cet objectif-là. Du coup, tu vas marquer un point. Et du coup, tu n'avais pas de tactique à faire. Donc, du coup, ça a marqué un point. Du coup, tu étais à 13. Et tu vas passer à 14. Ouais. Et du coup, on va passer au dernier tour. Hidden donut, qui va être super mm. rapide. On est parti, tour 5 et de net. mon tour va être assez rapide parce que j'ai pas d'intérêt à tuer quoi que ce soit et je tiens déjà cet objectif là donc euh, et je, je, je n'ai aucun moyen de venir reprendre celui là à Franche donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre la tactique de bataille pour faire courir 3 unités ça bien j'ai 3 petites figurines bien isolées là bas qui vont faire ça toutes les trois et je vais aller prendre les décors, donc je vais, lui va aller rentrer pour aller là dedans, l'œil de long va venir capturer cette forêt là et les trois vont se regrouper dans la forêt pour capturer ici donc je tiendrai trois décors pour faire ma Ma Grande stratégie, euh, et donc ensuite je vais tenir ce décor là en désengageant l'ensemble de mes, de, mes, de mes unités. Euh, et le reste, couche tu des figurines chez Franck ou pas, ne changera rien de manière générale. Et donc on va s'arrêter là-dessus. Et moi je marque, je vais faire un tour avec euh, deux points et un point, donc un tour à trois points. Voilà, parce que voilà. Je, je marque un seul point aussi sur les primaires. Voilà, Voilà. ce qui est bien résumé ma foi. Ouais, fait un 19 à 3, ça fait 22 à 12 en score final à 13, 22 à 13. Euh, score final. Bah bravo. Merci beaucoup Franck, c'était super. j'ai beaucoup apprécié. Ouais, c'était très cool. Et puis on. Bah, on reparle de, ouais, de, on de ça pour, pour, le, pour le débrief. Super. Tout de suite pour le débrief. Et nous voici pour le débriefing. Euh, Titi je te remercie pour cette partie. Ouais, merci à toi, c'était super. Euh, Forte en enseignement, hein. j'apprends à chaque nouvelle partie et là, bah, j'ai appris dans le dur. Mmh. Euh, donc euh, on est sur un 22 à deux, 13. À 13. Ouais. Euh, moi je suis content. Alors <rire> c'est 22 pour toi évidemment. Ouais. Hein. Euh, je suis content du résultat. Je mmh. pensais me prendre un vrai cul. J'en suis pris un mais c'est un petit cul. un cul sympa. Voilà, c'est un cul, il est bien. Il est bien, on l'aime. Euh, donc euh, voilà. Bon, J'ai fait pas mal d'erreurs du fait de, premièrement déjà de, de la méconnaissance de la liste. Hein. C'était ma première partie en standcast et mmh. pas dans la liste que je voulais mieux que je m'étais imaginé. Là, j'ai joué sacro-saint. Euh, C'était aussi pour essayer parce qu'on les voit quasiment jamais sur table. Ouais, c'est un temps à revoir à la VDO. Voilà, au, voilà, l'ancien B.T. C'est pour évoluer. On évolue, on grandit. C'est ça. Euh, et aussi pas mal d'erreurs de ma part de, de placement. Là, j ai, j ai, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses, plein de tricks, mm. que que j'aurais pu faire, que je n'ai pas fait. Mm. Manque de lecture sur la table. Ça va venir petit à petit. Hein, je. Ouais, voilà, donc bah, si, tu, si, tu, si tu peux avoir une analyse de la, de la partie... Ouais, c'était euh... très sympa. Des gens s'est mis d'accord ensemble pour jouer des listes qui étaient quand même, euh, je pense, euh, plutôt équilibrées. Ça, mm -hmm. ça allait. Il y avait peut-être un petit avantage que tu du fait qu'il y ait plus de mé mécanismes V3 avec le monstre, la tortue, etc., qui m'ont permis d'être beaucoup plus... Euh, je dirais, en détente sur le côté tactique de bataille, moi j'ai pas eu trop de difficultés à chaque tour à choisir, peut-être dès le tour 3 on a commencé à, Genre, ouais. à pas mal gamberger même tous les deux en se disant qu'est-ce qu'on qu que, qu qu qu que... peut faire ouais. ça c'est l'absence de monstres, oui ouais. mais ce qui était vraiment cool c'est que ça équilibré dans le sens où bah, du coup, euh, les Stormcast avec leur résistance ont quand même appuyé sur le côté un peu faiblard en, en blessure mortelle des idonettes, euh, ce qui a du coup bah, équilibré pas mal les combats, on a vu que j'ai eu beaucoup de mal à sortir certaines choses, il y avait des le Prime était complètement ingérable pour moi qu'il a fait une entrée fracassante dans le dans le game, hein, euh, on a eu des tours qui étaient plutôt alternés. J'ai quand même pris une, un envol de scoring assez vite sur le double tour mmh. qui m'a amené un peu à distance raisonnable où finalement, j'avais plus trop de risques derrière. J'ai fait une belle erreur sur le prime où toi, t'es bien revenu dedans avec une, la charge à 12 automatique qui t'a permis vraiment de bah, neutraliser toute mon armée juste avec une seule figurine. Ouais. Ça, c'était hyper sympa. Euh, et puis, on a vu ouais ma difficulté à gérer certaines unités et que finalement, bah à la fin, il te reste quasiment le même nombre d'unités que moi. On s'est quand même fait beaucoup de dégâts et c'est surtout mon avance au primaire. Et le scénario a beaucoup a nous a pas aidé aussi parce que du coup on a beaucoup de mal à marquer des points en fin de partie. Et du ouais. coup ça s'est beaucoup joué aux tactiques de bataille, etc. Et toi as des dif difficultés là-dessus, pas moi. Et du coup bah l'écart s'est maintenu, on va ouais. dire, par rapport à ce qu'on avait pris. Mais euh, voilà. Donc en tout cas c'était très cool. Euh, moi j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup pour l'accueil et tout. C'était hyper bien. un plaisir de te recevoir. Hein. Ouais. Et puis euh, pourquoi pas une revanche, avec peut des listes euh, plus orientées V3 avec moi, puis voir ce que donne net en. En milieu vraiment un peu plus poussé au niveau compétition bah, écoute, parce qu'on a on a vu un, un petit aperçu mais l'objectif euh... l'objectif là ouais. euh, les autres stormcast sont dans la forge là à côté ouais. euh, je pense que euh, dans carrément notre rendez-vous de dragon voilà c'est euh, ça il okay. y a, y a du dragon de divers types ouais. qui vont qui se préparent donc euh, j'espère très bientôt euh, pouvoir réaffronter tes idonettes dans une forme plus, plus, plus énervée. Plus V3. Voilà. Euh, voilà. Ouais, plus V3, voilà disons. Bon. En tout cas, c'était très cool. Euh, J'espère que les idonettes t'ont euh, plu pour la première fois. C'est euh, oui, la première fois que je les vois. Ouais. Alors, déjà, superbe armée. Euh, mm -hmm. Très bien peinte. Ouais, c'est pas, pas, pas, pas du tout moi, donc c'est bon. mais, mais, mais mais Bravo, plaisir, au, page, bravo <rire> au, au, au peintre ouais. avec un X ouais. et un S. Mm -hmm euh, mais, et euh, ouais, C'est une, une très belle armée à avoir sur, à avoir sur table, je mm. pense Alors, je pense pas que ce soit une armée de débutants ouais, C'est un peu c'est pas forcément en V3, c'est un peu plus compliqué Il y a beaucoup, il y a... De, il y a beaucoup de mécanismes, euh, qu'il faut, faut vraiment ouais. bien maîtriser son, son BT déjà, je pense ouais. Il y a beaucoup de règles, mais on a vu la fiabilité est assez, assez incroyable dans, mm. dans l'armée cest quand on veut faire quelque chose, on veut tuer une unité comme très très peu de chances que ça rate et malheureusement ouais. l'adversaire ne peut pas faire grand-chose et puis on a vu tout ce côté contrôle avec l'empêcher ah, épine le, de, le, le tir le maîtrise du tir même si on n'est pas sur une grosse méta tir ouais. c'est violent mm. euh, mais on voit c'est déjà avec un, un BT V 2 mm. euh, ils ont des mécanismes qui peuvent être sur la durée même avec un changement de ouais, métal très bien en... En... franchement moi j'ai pas du tout envie qu'ils changent le bouquin le bouquin internet est hyper sympa à jouer oh, il y a plein de mécanismes hyper cool et puis euh, ouais, on reverra peut-être, je reviendrai avec d'autres unités, d'autres choses, il euh, y, a, y a plein de choses qu'on n'a pas vu, notamment les deux longs corps à corps, une unité magnifique que je vous sortirai peut-être la prochaine fois. Mm -hmm. Donc euh, franchement, avec plaisir, ça va être trop bien. Ah super, pas bah, très bien, ouais. le rendez-vous est pris. Ouais, merci à tous, merci à toi. Merci d'être venu, euh, c'est quand tu veux, ouais, euh, c'est un ouais. vrai plaisir, j'espère que ça vous a plu. Mm -hmm. euh, avant de se quitter, comme d'habitude, euh, le pouce, le partage, le commentaire. Euh, N'oubliez pas le Tipeee, ça nous aide à développer la chaîne, ouais. euh, ainsi que de passer par les liens d'affiliation de nos partenaires. Euh, Crank Wargame, encore une fois, pour ce superbe tapis de forêt, là on était un peu plus champêtre, enfin pas champêtre, forestier oui. du coup, oui. euh, et c'était très agréable. J'aime encore plus ce tapis, je ne l'avais pas encore sorti, donc je l'ai. Il a hyper bien été Ouais, c'est clair, ça fait exprès, <rire> vraiment. Euh, et euh, notre nouveau partenaire. Miami place mmh. qui vous permettra d'avoir euh, des figurines euh, Game Workshop, des, des, des dragons, dra peut-être un jour, enfin ah, pas tout de suite, on ne sait pas, c'est en décembre je crois, <rire> on verra. Mais cas, voilà, des dragons pour Noël <rire> euh, et à un moindre coût puisque euh, vous avez moins 20% sur l'ensemble euh, des produits. Mmh. Euh, donc voilà, donc, je te remercie à nouveau Titi. Ouais, merci, merci beaucoup. Je à te toi. dis A très à, très à très bientôt. À très vite. Et à vous, je vous dis ciao les seigneurs de guerre. Ciao les seigneurs de guerre.